Bonjour à tous. Bonjour. Et bienvenue dans l'amphithéâtre Louise Michel pour cette troisième journée dans l'amphi d'été 2022. Je suis très heureuse d'animer ce débat sur la justice entre Hugo Bernalicis, député LFU du Nord, et Rachida Dati, qu'on ne présente plus. Quand même vous présenter, donc. que l'on ne présente plus, magistrate, garde des Sceaux, ministre de la Justice de 2007 à 2009 sous la présidence de Nicolas Sarkozy, maire du 7e arrondissement de Paris depuis 2008, <rire> euh, députée européenne pendant 10 ans de 2009 à 2019 et conseillère de Paris depuis 2008. Merci Rachida Dati d'avoir accepté l'invitation. Bonjour à toutes et à tous, merci pour cet accueil. Ceux qui m'ont applaudi, c'est peut-être ma famille non, qui est venue. Parce qu'elle est très nombreuse, donc c'est possible. Alors, nous sommes ensemble pour une heure et demie. Le débat va se dérouler en trois temps. Le premier portera sur l'organisation du service public de la justice, sur les moyens déployés ou non pour son bon fonctionnement et sur la question de l'indépendance. Euh, un sujet hein, qui fait débat depuis de nombreuses années. La deuxième séquence portera sur la justice dans son aspect pénal ainsi que sur la question pénitentiaire. Et enfin, nous terminerons euh, par la justice sur le côté civil qui concerne dans la réalité judiciaire un 70% des contentieux, euh, c'est-à-dire euh, le contentieux du quotidien des Français. Alors, nous ferons circuler des petits papiers dans la salle. Pour que vous puissiez poser vos questions, vous n'aurez qu'à faire un petit signe de la main, et les camarades se chargeront de venir vous voir et de nous rapporter les papiers sur la scène. Voilà. Alors, avant de commencer, je vais demander à chacun d'exprimer en guise d'introduction sa philosophie, sa conception du service public de la justice. Rachida Dati, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. C'est vrai que, d'abord, je voulais vous remercier pour cette invitation que j'ai acceptée plus que volontiers parce que, comme vous le savez, j'aime le débat, j'aime la confrontation d'idées, et euh, pour ceux qui ont peur euh, des débats bruyants, sachez que j'aime le bruit, parce que j'aime le débat. Et euh, effectivement, avec Hugo, on a décidé de pouvoir débattre de sujets importants, la sécurité et la justice, pourquoi D'abord, la sécurité et la justice, pour moi, c'est plus qu'un sujet de débat, c'est un combat de vie. Chacun sait euh, ici que je suis issue d'un milieu populaire et, euh, et c'est vrai que depuis très longtemps, j'ai souhaité effectivement m'engager sur ces sujets de sécurité et de justice par mon expérience, par mon vécu, par euh, des aspects plus personnels. Et euh, je sais la complexité de la délinquance et des problèmes de sécurité. C'est vrai ça que ça n'est pas un hasard que je suis devenue magistrat pour des tas de raisons. Et donc, euh, ce combat, je le porte depuis très longtemps. Et c'est pour ça que, quand je suis devenue garde des Sceaux, euh, j'étais ravie de pouvoir mettre en œuvre, en tous les cas, des combats et des actions qui ont été parfois contestées, y compris dans ma famille politique, mais je les ai menées jusqu'au bout. Et justement, les débats les plus bruyants peuvent effectivement porter leurs fruits, et c'est ce qui s'est passé. Et donc, aujourd'hui, si je suis euh, euh, parmi vous, c'est que peut-être qu'on partage des valeurs sociales, ça, c'est sûr. Je suis une enfant des milieux populaires. Et je suis une enfant, je suis le produit d'une gauche ouvrière. Et la vraie gauche ouvrière. Oui. Vous pouvez pas... Vous savez, ça peut vous faire rire. Moi, ça me fait pas rire. Je sais d'où je viens. Je sais d'où je viens. Non, non, je sais d'où je viens. Et moi, je me suis jamais déconnectée ni de mon milieu d'origine, ni de ma condition sociale d'origine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai accepté de débattre avec vous puisque vous aurez des questions vous allez poser tout à fait librement. On ne se connaissait pas avec Hugo avant. Et ce débat que je souhaite le plus libre possible dans l'intérêt de tous, parce qu'il y a des visions qu'on peut modifier avec, dans l'échange et dans le débat, et pas dans le combat, qui soit dans l'injure ou dans l'attaque. Mais dans le combat, dans l'échange, dans la confrontation d'idées, peut-être qu'on peut avancer ensemble. Et donc, aujourd'hui, ce, ce sujet de sécurité et de justice, c'est un sujet qui importe tous, y compris et en particulier, et surtout, les milieux les plus défavorisés et les milieux populaires. Pourquoi Parce que ceux qui ont les moyens, les plus privilégiés, ils peuvent se défendre, ils peuvent se protéger. Pour les autres, pour les autres, la seule protection, c'est l'État et l'État de droit. C'est pour ça que c'est important de pouvoir débattre de ces sujets. Sur. Non, mais on peut. Après, on peut discuter. Moi, je sais. Je suis. Alors, franchement. Moi, rien ne m'effraie dans le débat. On peut tout dire, on peut tout, tout se dire. Si on ne s'attaque pas, on ne s'insulte pas, tout me va. Pourquoi je, je vous dis ça On a des constats partagés. Moi, j'ai vu le rapport que Hugo a fait, la commission qu'il a présidée. on a des constats partagés, Évidemment. Et les constats partagés, où sont-ils 1. La formation des magistrats. Vous avez raison. Il y a un problème de la formation des magistrats et l'isolement social des magistrats. Pourquoi Parce que quand vous avez 22 ans, vous passez un concours et qu'après, tout est définitif, ça peut poser une difficulté, évidemment, dans l'appréhension de la matière judiciaire ou de la matière judiciaire le plus large possible. Parce que souvent, quand on parle justice, on ne pense qu'au pénal. Non. Il faut penser aussi au civil, qui est la majorité, évidemment, des contentieux. Et donc aujourd'hui, quand on a un problème de formation des magistrats, vous voyez, par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas de mobilité obligatoire pour les magistrats. Il n'y a pas de, de reconnaissance d'une expérience extérieure. Je vous donne un exemple tout à fait personnel. Moi, je suis toujours magistrat, je suis en disponibilité. J'ai souhaité réintégrer la magistrature, je ne pouvais pas parce que j'ai quitté en disponibilité depuis trop longtemps. Donc toute l'expérience professionnelle que j'ai acquise euh, en raison de cette disponibilité, je ne peux pas la mettre au service de la magistrature, je trouve ça dommage. Et donc, dans la formation des magistrats, je pense qu'il faut revoir la formation, il faut imposer une mobilité et reconna reconnaître et intégrer l'expérience professionnelle de ces magistrats qui sont partis à l'extérieur, ou de personnes qui peuvent venir de l'extérieur irriguer ce corps euh, des magistrats. Donc la formation est un vrai sujet. Ensuite, évidemment, sur euh, sur on parlait de, dans les constats, a, les constats partagés, c'est l'organisation judiciaire. Alors on a un débat là-dessus. J'ai vu vos propos, vu, euh, vos propos euh, cher Hugo, sur la, la réforme de la carte judiciaire. Alors vous savez, j'ai tellement eu d'attaques et de polémiques, j'en suis plus à une près et notamment chez moi d'ailleurs, donc je suis très à l'aise là-dessus. La carte judiciaire que j'ai menée, avec une vraie concertation avec les magistrats, les avocats ont été moins contents, ça c'est vrai, mais les greffiers, les assistants de justice, les magistrats, cette réforme de la carte judiciaire, en 2015, il y a eu un rapport détaillé de la Cour des comptes sur l'efficacité de cette réforme de la carte judiciaire. L'organisation aujourd'hui de la carte judiciaire, c'est-à-dire que les tribunaux, l'implantation des, des juridictions ne, ne correspondent pas aux réalités des territoires ne correspondent même pas à la carte administrative générale. Je vous donne deux exemples. Cour d'appel de Rion, il y a une cour d'appel à Rion. La grande ville, c'est Clermont-Ferrand. Tous les services administratifs sont à Clermont-Ferrand. Cour d'appel à Douai, tous les services administratifs sont à Lille. Donc il faut revoir cette organisation judiciaire qui date, pour certaines implantations, de l'Ancien Régime, voire du XIXe siècle et donc il, on ne peut pas continuer de fonctionner comme ça. Et donc cette organisation judiciaire, moi je pense qu'elle peut être revue à la faveur d'une réforme de la carte judiciaire, mais également en créant des juridictions spécialisées avec des magistrats spécialisés. Je vous donne un exemple, je vois Raquel Garrido au premier rang... Et euh... <rire> Pourquoi Parce que euh, c'est des sujets qu'on avait évoqués, notamment sur la lutte contre le terrorisme. Regardez le juge Trévidic. Il a été un grand juge antiterroriste. Il a été, évidemment, parce qu'au bout d'un moment, vous avez une mobilité obligatoire quand vous êtes magistrat du siège. On ne, ne rebénéficie pas de l'expérience qu'il a acquise pendant, évidemment, toutes euh, sur les enquêtes, sur les attentats, sur la radicalisation. Et donc, je trouve dommage qu'on ne spécialise pas les magistrats, qu'on ne spécialise pas des juridictions, en 2022. Donc il faudra qu'on y vienne avec une formation plus spécialisée, des juridictions plus spécialisées et une réorganisation, évidemment, de la carte judiciaire. L'autre aspect, parce que là où je vous rejoins, en fait, la proximité, on parle toujours, on se gargarise du mot proximité. La proximité l'accessibilité, et notamment pour les, pour les plus vulnérables, c'est la première instance. Parce que la cour d'appel ou la cour de cassation, on est déjà sur des échelons qui ne sont plus en contact avec le justiciable. Et donc, les moyens qu'il faut mettre, il faut la mettre sur la première instance. C'est là où les moyens doivent être mis. Sur des meilleures formations, sur euh, des juridictions plus spécialisées. Et là, vous disiez, par exemple, dans votre rapport, vous proposiez de faire plus de collégialité, et donc d'augmenter le nombre de magistrats, moi, effectivement, pour rompre la solitude du juge. Moi, je serais plus euh, réservée là-dessus. Je pense que vous ne pouvez pas mettre des magistrats euh, à l'infini. Moi, je préférerais qu'on ait des magistrats mieux formés, plus spécialisés, et recruter un corps d'assistants spécialisés qui soit entre le greffier et le magistrat. Ça existe dans certaines juridictions et je trouve que ça fonctionne bien. Mais aujourd'hui, on est vraiment dans... C'est de l'artisanat. Il faut vraiment professionnaliser ce corps. Et qu'est-ce que ça va impliquer bah Qu'on revoie l'organisation des tribunaux. Les tribunaux, le président, le procureur, le chef de greffe, ils sont chefs sans être chefs. Donc il faut revoir l'organisation des tribunaux à l'aune de cette formation, à l'aune de cette spécialisation, à l'aune des nouveaux métiers. On a vu sur la sécurité, il y a eu beaucoup de nouveaux métiers. Sur la justice, on n'en a pas eu beaucoup. Et moi, je pense que ces assistants spécialisés, qui seraient des professionnels du droit, pourraient aider à rompre cette solitude du juge. Et l'autre solitude du juge, par exemple, on parle sur la police, on parle toujours relation police-habitants, police-population, ou les préfets-population. Bah, par exemple, les magistrats, et moi, je l'ai poussé, je l'ai développé quand j'étais garde des Sceaux. Il faut qu'ils viennent rencontrer la population. Moi, je le fais très régulièrement. Quand, par exemple, il y avait... Quand j'étais magistrat, par exemple, vous avez ce qu'on appelle les groupes de traitement ou de la délinquance ou des problèmes de nature civile, du droit de la construction, sur les conflits de voisinage. Bien, vous aviez un magistrat qui venait expliquer les possibilités de règlement de conflits ou de litiges. Et donc, ça permettrait aussi de rompre cet isolement. Donc, sur la formation, l'organisation, donc, on a effectivement, c'est du sujet constat partagé. Je vais un peu plus loin sur ce que, évidemment, sur ce que vous pouvez euh, proposer. Alors, autre chose, effectivement, sur euh, l'inflation euh, et l'engorgement des tribunaux, et notamment sur euh, l'inflation des contentieux civils. Vous faites, non, c'est pas un meeting, vous inquiétez pas, vous allez voir, moi je suis à votre disposition, c'est pas un problème et Hugo aura largement la parole tout autant. Mais pourquoi je, je voudrais prendre un peu de temps Pour que vous ayez une vision qui ne soit pas hachée ou qui ne soit pas euh, binaire. C'est pour ça que je vous dis que... Le, mon, vous savez, j'y travaille très régulièrement, et c'est quelque chose, même si je ne suis plus garde des Sceaux, je reste très attachée à ces sujets, et ce sont des sujets sur lesquels je porte au sein de ma famille politique. Quand on va arriver sur la prison, l'aménagement des peines, vous allez voir, il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord euh, avec certains de ma, ma famille politique. Donc c'est pour ça, c'est bien de s'écouter. Et donc, euh, sur l'inflation des contentieux, vous donniez beaucoup de comparaisons sur la Grande-Bretagne ou l'Allemagne. Dans ces pays-là, sur le contentieux civil, il y a peu de contentieux au niveau du juge parce qu'ils ont décidé, évidemment, le juge ne peut pas être l'arbitre de toute la vie sociale. Et donc, il faut développer des alternatives à, cette, à cet accès au juge. Par exemple, la médiation, la conciliation. Ça, moi, je l'ai fait beaucoup. Je vais vous donner deux exemples qui vont vous parler. Moi, quand j'étais juge d'instance ou juge de grande instance, j'ai été toujours très choquée par les banques et les assurances ont des avocats à l'année et quand il y a des contentieux sur le crédit à la consommation, s'en fichent, s'ils si ont un avocat, ça va au tribunal. Peut-être que ça peut se régler différemment parce qu'en face, ils n'ont pas forcément les moyens d'avoir un avocat. Et donc, il faut réfléchir à revoir le traitement de ce type de contentieux et ça permettrait justement de laisser, de donner plus de moyens aux juges pour qu'ils puissent juger avec plus de qualité. Parce que plus c'est engorgé, aujourd'hui les Français, que pensent-ils de la justice ben, Ils disent ça juge mal, ça juge pas et c'est lent en raison de tout ça. Donc il faut vous revoir, évidemment, sur ces alternatives euh, à, à l'accès au juge. Ensuite, sur les droits de la défense. Moi, je suis très étonnée en France que les avocats ne s'emparent pas de ça. Les droits de la défense, et ça, c'est depuis que je suis enfant, je trouve qu'il y a beaucoup d'atteintes aux droits de la défense. Aujourd'hui, vous prenez le cas d'un juge d'instruction. Il doit juger à charge et à décharge. Aujourd'hui, il ne juge qu'à charge, il n'instruit qu'à charge, et la décharge revient à l'avocat. Mais quand l'avocat fait des demandes d'actes, Souvent, n'est-ce pas Raquel, souvent ils sont refusés. On vous refuse les demandes d'actes. C'est pas normal, c'est une atteinte aux droits de la défense. De la même manière, les enquêtes préliminaires. Vous êtes concerné par une enquête préliminaire, vous n'avez pas accès au dossier. Et donc il faut réfléchir aux droits de la défense, absolument, pour que vos droits soient défendus. Et si vous n'avez pas les moyens d'avoir un avocat, eh bien c'est compliqué. Donc il y en a beaucoup qui abandonnent leurs droits. Et ça, moi, je ne n'accepte pas dans un état de droit qu'on abandonne ses droits parce qu'on n'a pas les moyens de se défendre. Et les droits de la défense, franchement, ça devrait être un de vos sujets majeurs chez vous. Et donc, c'est pour ça que là, on peut se retrouver sur les droits de la défense. Ensuite, sur... Ensuite, et ça va être la conclusion. Ça va être la conclusion. Hugo va parler, vous allez être content. voilà. Faut bien que je satisfasse un peu ma famille aussi. Donc sur la crédibilité de la peine. Non mais attends, c'est fini, c'est bientôt fini. Bah, franchement, je pensais pas que vous étiez aussi impatient que ça. Hein. Insoumis, pas impatient. Euh, ouais. ah. Mais quand on est insoumis, quand on est insoumis, on écoute les autres généralement. J'écoute, voilà. j'écoute, j'écoute. Donc euh, sur la crédibilité de la peine, il est important aujourd'hui, moi j'associe la crédibilité de la peine, notamment à l'aspect pénitentiaire et l'aspect pénal. Aujourd'hui, on a un débat sur la prison. Et aujourd'hui, le sujet sur la prison, c'est le problème de la prévention de la récidive et de la réinsertion, et le sujet de la surpopulation et, euh, et également des conditions de détention. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui remettrait en cause le contrôleur général des lieux de privation de liberté c'est moi qui l'ai créé. Est-ce que quelqu'un, aujourd'hui, remettrait en cause le défenseur des droits Je l'ai créé. Pourquoi j'ai tenu Non, mais, bah oui, ça vous fait rire. Sauf qu'à l'époque, qu quand je l'instaure, la gauche dit « ça sera un recul ». Ce sont que des avancées. Et moi, je voulais qu'on aille plus loin sur le contrôleur général des lieux de privation de liberté parce que je me suis inspirée de l'autorité qui était en Angleterre. Il y a une contrôleur des prisons qui effectivement contrôle les prisons. Elle fait des recommandations et elle donne et elle le remet au Parlement et le Parlement a un délai pour mettre en œuvre ces recommandations. Et ben moi, j'aimerais qu'en France, on puisse arriver à ça. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc ça, ça serait des avancées démocratiques et des avancées dans la dignité. Mais dans la dignité non seulement dans les conditions de travail du personnel pénitentiaire, mais dans les conditions de détention. Et donc, la loi pénitentiaire de 2009, qui d'ailleurs, une partie de chez moi, souhaite la remettre en cause, moi, je suis favorable à l'aménagement des peines que j'ai, à l'époque, augmenté de plus de 50%. Ça a été... Oui, bah les peines planchées, je l'ai assumé pour le, la prévention de la récidive. On Vous avez raison. On va y venir d'ailleurs le les peines planchées. On va y venir. Et donc, pour lutter, pour lutter contre la surpopulation carcérale, il faut développer, il faut construire des places de prison dignes de ce nom. Il faut toutes les. Non mais est-ce que je peux terminer mon propos Aujourd'hui. Aujourd'hui, les conditions de détention ne sont pas dignes. Quand certains disent que les détenus ne veulent pas travailler... C'est pourquoi les détenus, certains, ne peuvent pas accéder au travail Parce qu'il n'y a pas d'atelier. Toutes les prisons que j'ai fait construire, unités de vie familiale. Unités de vie familiale. Parce que les parloirs où, où vous avez des couples qui se retrouvent dans une intimité sous surveillance des gamins et des surveillants pénitentiaires, ça n'est pas digne de notre pays. Donc j'ai créé les unités de vie familiale pour qu'ils reçoivent leur famille dans la dignité. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point j'ai voulu fermer les quartiers mineurs, parce que c'était indigne que nous ayons des mineurs incarcérés avec les majeurs, sans aucune formation, sans aucun contrôle, sans aucun suivi. Et donc, j'ai pu créer notamment des centres pour mineurs avec des prises en charge pédopsychiatriques, d'une part, et d'autre part, des établissements pour mineurs avec de la formation, du sport, de la culture. Ça rejoint la polémique qu'on a en ce moment, que j'ai pas trouvé très digne. Et donc, et il est là, l'enjeu. L'enjeu de la sécurité et de la justice en France, c'est aussi de voir des prisons dignes, des centres de semi-liberté, de l'alternative à l'incarcération et des aménagements de peine. C'est ma vision de la, de la pénitentiaire aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. La parole est à la Défense. Merci. Merci, Julie. Bon. Moi je ne vais pas commencer en introduction de vous expliquer que je viendrai de la droite financière, voilà, je n'ai pas de révélation, <rire> je viens de la gauche traditionnelle, euh, mon histoire familiale m'a porté euh, là-dedans, là et, et je crois que sur le sujet de la justice, depuis trop longtemps, on a considéré que le régalien, justice, sécurité, c'était pas des thématiques euh, de notre camp politique, que c'était annexe et que c'est la question sociale qui devait nous, nous accaparer. Mais c'est la même question, le régalien, la justice, la sécurité, c'est une question sociale et comment on règle les différents d'ailleurs dans la société et c'est pourquoi on a mis tant d'ardeur pendant ces différentes campagnes présidentielles à produire sur le fond pourquoi Pour avoir un service public de la police et pour avoir un service public de la justice. Parce que la justice il faut le rappeler, elle est rendue au nom du peuple français. Et cette formule est un héritage de la révolution française. C'est un héritage de la Révolution française, tout comme les jurés euh, d'assises, qui en réalité ont été mis en place par les révolutionnaires à l'époque. Alors ils avaient fait un, un système un peu plus, d'ailleurs qui se rapproche de celui des États-Unis. Il y avait même un jury euh, d'accusation en tant que tel. Il y avait deux jurys, il y avait un jury ensuite pour la, la, la condamnation et la, cul, la culpabilité. Donc on a besoin euh, de remettre. Euh, les pendules à l'heure pour faire en sorte que la justice soit véritablement un service public. Et moi, j'ai voulu laisser Rachida Dati développer son propos, parce que ça permet d'être sûr que sur plein de sujets, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Et c'est important d'avoir des visions séparées, même si on peut voir le constat, euh, qui peut être partagé en disant oh, il y a un problème d'accès à la justice, les gens trouvent que c'est trop long, euh, les gens trouvent que les peines sont pas adaptées, euh, les gens trouvent que c'est trop laxiste, etc. Ce qui souvent sont des poncifs, quand on regarde la réalité de ceux qui sont dans le, dans le système judiciaire, euh, c'est vite déconstruit et décortiqué. D'ailleurs je recommande euh, qu'on fasse le contraire de ce qu'a fait le gouvernement euh, actuel, notamment sur les cours d'assises, c'est pas pour rien que j'ai traité ce sujet-là et que je vous en parle dans mon introduction, parce que c'est là où est le peuple, il est là physiquement, concrètement avec des magistrats professionnels, mais il est là. Et la justice, lui, appartient. Le seul souverain dans ce pays, c'est le peuple et personne d'autre. Et la justice doit être indépendante. Mais indépendante de quoi De qui Pas de la loi. Ça, c'est pas possible. Parce que la loi, elle est l'émanation de la volonté générale, à un instant T, certes, on est revenu en changer un paquet, évidemment, vous le savez, mais en tout cas, c'est comme ça que c'est conçu aujourd'hui. Et les magistrats ne peuvent pas se soustraire à la loi. Ils doivent l'appliquer et la mettre en œuvre. Néanmoins, dans la, la, la manière de rendre la justice, ils doivent être indépendants de quoi De l'exécutif, du pouvoir politique et des pressions qu'ils euh, qui pourraient subir. Pourquoi Parce qu'il y a un terme qu'on a remis en circulation dans le débat public, par notre travail à l'Assemblée nationale, par les livrets thématiques qu'on a produits, c'est le, le mot de sûreté. Et la justice doit être la garante de la sûreté. Qu'est-ce que c'est la sûreté la sûreté, c'est le fait de ne pas être mis en cause arbitrairement par le pouvoir en place. C'est ça l'héritage révolutionnaire qui tranche avec l'ancien régime. Et tout ça n'est pas accompli. Parce qu'effectivement, quand vous n'avez pas accès à un avocat, euh, ben, c'est compliqué. Et c'est pas vrai que euh, sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, on avait davantage accès à un avocat. On y reviendra, et encore plus aujourd'hui, c'est compliqué. Parce que si vous n'êtes pas éligible à l'aide juridictionnelle, ben, c'est compliqué. Et même quand vous êtes éligible à l'aide juridictionnelle, tous les avocats ne prennent pas les gens à l'aide juridictionnelle parce que c'est forfaitisé, c'est un montant qui ne correspond pas à la quantité de travail qu'ils vont devoir fournir pour prendre votre défense. Donc soit ils vous prennent et parfois ça peut être bâclé, justement, c'est même pire que mieux, c'est que vous êtes mal défendu, donc il n'y a pas d'égalité des armes, les grands principes de la justice ne sont pas respectés, soit vous n'êtes pas éligible à l'aide juridictionnelle, vous n'avez pas les sous et fin de l'histoire. Parce que l'aide juridictionnelle, pour être prise en charge à 100%, c'est en dessous du SMIC. C'est en dessous du SMIC, d'accord Légèrement en dessous du SMIC. Bon, donc il y a un problème de fond, de moyens dans la justice. On ne peut pas tourner autour du pot. Si vous ne mettez pas les moyens dans l'institution judiciaire, vous ne pouvez pas avoir un service public de la justice, et il n'y a pas de justice tout court. Il n'y a pas de justice tout court. Et c'est pareil pour les moyens, pour les magistrats. C'est ce qu'on a soulevé dans la commission d'enquête que, que j'ai présidée, et qui est extrêmement important comme point, c'est qu'au début, quand on a lancé cette commission d'enquête sur l'indépendance de la justice, on a, on a mis des grands thèmes. Bon, il y avait les statuts, euh, des magistrats, bon, des choses que tout le monde connaît quand on s'intéresse un peu aux questions de justice. Et puis on a mis les moyens, le budget. Et le co-rapporteur de La République En Marche, Didier Paris, au début de cette commission d'enquête, on dit « Hugo, bon, t'es bien gentil, mais euh, le budget, ça va faire beaucoup de sujets. Et puis c'est quoi le rapport avec l'indépendance ?» Un budget, indépendance, Et tous les magistrats qu'on a vus défiler ont tous pointé le problématique de budget dans leur indépendance, pas l'indépendance au sens ésotérique général, juste dans le quotidien de leur travail. Quand vous êtes trop peu de magistrats pour des gens qui viennent vous, vous, vous saisir et que vous avez une pile de dossiers comme ça, et que vous avez euh, deux heures à passer par dossier, allez où votre indépendance pour faire à charge ou à décharge ou concilier euh, les deux parties Ben non, vous faites au plus vite, donc c'est pas vrai que vous êtes euh, indépendant, même pour l'application des peines en tant que telle on parlait des aménagements de peine qui sont évidemment éminemment importants dans la, la prévention de la récidive et la réinsertion. Quand vous n'avez pas suffisamment de structures dans lesquelles euh, vous pouvez accueillir les aménagements de peine et les personnes qui sont placées en aménagement de peine, notamment par exemple un, un aménagement de peine qui me tient particulièrement à cœur, qui est le placement à l'extérieur, c'est une structure qui vous accueille. Quand vous n'avez pas suffisamment de structures parce qu'il n'y a pas suffisamment de moyens, bah, le magistrat n'est pas en toute indépendance en train de choisir le meilleur aménagement de peine pour le profil de la personne concernée. Il prend ce qu'il a sous la main, ou rien, parce qu'il a rien sous la main. Voilà. C'est ça aussi le problème fondamental de la justice qu'on qu qu doit, qu doit régler. Et même si, je dois le reconnaître, parce que c'est la réalité de, de, de, des chiffres, vous avez été la garde des Sceaux qui a eu le meilleur budget, les meilleurs budgets pour la justice sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Euh, le problème, c'est que euh, beaucoup de pas grand chose, ça continue d'être pas grand chose. Et on a la même problématique avec Dupont-Moretti. Et une autre problématique, c'est que vous avez mis l'essentiel de ces moyens sur la pénitentiaire pour les places de prison. Et c'est là où on a une divergence profonde. On a une divergence profonde. Mais si, mais si. Tout, tout, tout le monde s'enorgueillit. J'ai construit plus de places de prison que celui-là, que tel gouvernement, etc. J'entends je, je, les collègues. Je termine mon, mon propos aussi. On y reviendra, on y reviendra après. Sur ces places de prison, la, la difficulté, c'est qu'à chaque fois qu'on a construit des places de prison, on les a remplies. Et donc, il faut réfléchir différemment. Est-ce que, au fond, dans notre pays, on ne condamne pas trop Il faut peut-être reposer la question. Parce que quand je fais le tour, et j'y ai mis euh, du cœur à l'ouvrage pendant ce mandat précédent, j'ai dû visiter, je ne sais pas, une trentaine d'établissements pénitentiaires. Je n'ai pas tous fait, évidemment. À chaque fois je posais la même question au directeur ou directrice d'établissement, est-ce que selon vous il y a des gens ici qui n'ont rien à faire là La réponse est toujours oui. Alors on me donne des, des exemples. Souvent c'est euh, celui qui a fait une infraction euh, au code de la route parce qu'il a été contrôlé en état d'ivresse, il n'a pas fait d'accident, il n'y a, a, a, a pas, pas d'homicide, pas de tentative d'homicide, hein, tout ça, mais en récidive et il va se retrouver par la casse-prison. Parce qu'au bout d'un moment, ça va, être, ça va être comme ça, il va se retrouver par la casse-prison, on va dire, bah, attendez, on a essayé ci, on a essayé ça, vous continuez à conduire bourré, hop, c'est la casse-prison. Et souvent, ce sont des profils de personnes qui sont assez âgées. Et c'est là où on se rend compte que la prison, comme peine de référence, ne produit pas l'effet escompté. Parce que la droite, la pensée philosophique de la droite, euh, c'est de dire, il y a une vertu préventive à la répression, à la sanction et à la peine. Ben, figurez-vous que non les études scientifiques des sciences humaines nous ont éclairé sur le sujet, les gens quand commettent une infraction, en fait ils sont pas le code pénal à la main à se dire combien je vais en courir, dans la grande majorité des cas. Le seul cas de figure où c'est le cas, c'est en matière de délinquance économique et financière. Là c'est vrai, ils peuvent calculer le risque. Ça c'est une, une certitude. Mais, parce que, si on regarde l'histoire, si on regarde l'histoire pénale, non j'ai demandé... N'applaudissez pas trop Madame Dati, ne muez pas trop, s'il vous plaît, hein, pour la bonne tenue du débat. Donc, on, on a besoin euh, de, de faire en sorte de revisiter le, le code pénal et le code de procédure pénale, mais surtout le code pénal, parce qu'on le sait, maintenant, on a des voisins européens, contentés que si vous me dites bah, « M. Bernard, ici, c'est très intéressant, tout ça, mais ça c'est le laxisme, puis si on remet les délinquants dans la rue, ça va augmenter la délinquance dans le pays. » On a nos voisins européens des Pays-Bas ou les Pays-Nordiques qui ont d'autres modèles où la prison est vraiment en dernier recours, où l'aménagement de peine est finalement l'équivalent de la peine, chez eux, en tant que tel, et où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de récidives. Et au fond, c'est ça qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas de récidive, c'est qu'il y ait moins de délinquants, c'est moins de délinquants. Bon. Donc c'est ça qu'il faut poursuivre et c'est là qu'il faut mettre les moyens et pas dans les places de prison parce que c'est un gouffre financier la place de prison et à la fin ce sont vos amis politiques qui finissent par dire ah ben attendez ça coûte un pognon de dingue, euh, il faudrait peut-être que les détenus travaillent pour payer leur propre place de prison et on en vient au système à l'américaine poussé à l'excès, qui ne fonctionne pas non plus, y compris du point de vue des objectifs de ceux qui vous les vendent, en disant « Regardez, il y aura moins de délinquance, etc. » Non, il y a juste plus de contrôle social et plus d'esclavage moderne, en quelque sorte, surtout quand ça s'en prend à un certain type de population, toujours les mêmes. Voilà la, la, la, la vision générale de la justice, et en matière civile, parce que je veux y mettre un, un point d'honneur. C'est marrant, parce que quand je vous écoutais parler, des fois, j'avais l'impression d'entendre Dupont moretti Ou Belloubet. Je ne sais pas si ce sont des compliments, mais soit Dupont moretti soit Belloubet. Parce que la déjudiciarisation en matière civile, de faire les modes alternatifs de règlement des conflits, pour ceux qui connaissent, ou le règlement des différents, par la conciliation, par la médiation, la procédure participative avec les avocats, euh, ça a été le cœur du projet de loi justice de Belloubet en matière civile. Et ça a produit quoi ça a produit que les gens ne vont plus voir le juge et ne règlent pas non plus leurs différends par d'autres modes, sauf s'ils en ont les moyens. Sauf s'ils en ont les moyens. Et c'est là où, à la fin, ça éloigne la justice du justiciable, et à la fin, l'idée de justice en devient même vaporeuse, et les gens n'ont plus confiance en la justice dans les institutions et dans leur pays. Et j'irai même plus loin, quand vous ne réglez pas les choses correctement au civil, au début, c'est un conflit de voisinage, vous êtes embrouillé, etc., vous demandez, le juge alors vous demande de vous concilier, ça ne marche pas, il faut payer, vous abandonner, bien, ça peut finir au pénal ces histoires-là à chaque fois, quand ce n'est pas réglé au civil. Moi je crois ça euh, fondamentalement. Pareil pour les affaires familiales, des choses qui ne se règlent pas devant le juge aux affaires familiales dans des délais, ça peut malheureusement euh, finir au pénal. Donc il faut y mettre les moyens extrêmement important. Et moi, si j'avais un grand reproche à faire à votre famille politique, pas à vous directement, parce que vous euh, avez euh, voulu porter aussi des, des projets sur la question, euh, sur la question civile, c'est de focaliser tout le temps le débat sur la justice autour de la peine, du pénal, du dernier fait divers, du dernier délinquant, du dernier truc horrible qui vient d'arriver pour lequel tout le monde trouve ça horrible. Et ça, ça, c'est appauvrir le débat euh, politique et la pensée politique là-dessus. Mais je vais terminer quand même en vous disant que oui. Et là, il y a eu quelques applaudissements. Euh, on vous doit le, le contrôle général des lieux de privation de liberté euh, et ça, merci, parce que c'est une avancée c'est une avancée la vraie difficulté derrière c'est que les recommandations euh, tout le monde s'est assis dessus et continue de s'asseoir dessus, euh, Dupont-Moretti bah euh, le, le, le, le premier bah, je, ouais, je, je crois, mais si l'Assemblée pouvait être saisie sauf que l'organisation n'est euh, pas exactement la même qu'en qu Angleterre donc on ne pas avoir ce, ce non, type mais, de... Euh, mais il y a un, un sujet, le non, contrôle de, de l'exécutif vous en bien les recommandations. Mais on s'en saisit des recommandations et on va lancer le débat parce que c'est bon. Je pense qu'on est on, est on est dans le vif, dans le vif du sujet. Euh, clairement. Euh on s'en saisit, en tout cas moi et avec ma collègue Daniel Obono sur la mandature précédente, on s'en est saisi systématiquement, la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté est auditionnée à l'Assemblée nationale, le garde des Sceaux, les gardes des Sceaux successifs l'ont été, on leur a mis le rapport sous les yeux, on leur a posé des questions, ils disent oui, oui, on va ah bah oui, non, mais oui, peut-être, mais vous vous rendez compte, on va construire de nouvelles places de prison. Et pendant ce temps-là, on est encore dans un établissement comme Afrène à, à avoir trois douches par semaine pour les détenus. Et après, on dit que c'est des conditions dignes et on vient leur reprocher d'avoir fait euh, une course en kartique pour une association caritative. Moi, je trouve ça indigne après et c'est de la responsabilité politique du gouvernement actuel et des gouvernements successifs. Que... Après, on lance le débat tout, tout C'est juste en reparler non, de reparler de deux questions. points, Hugo. Parce que, quand même, on en a discuté un petit peu avant aussi. Un petit peu de nuance. Quand vous dites deux choses, parce qu'après, c'est facile de dire, voilà, cette grosse méchante de droite, facho, réacte, pas dit ça, la totale. Pas dit ça. Non, mais c'est facile. Je le... Voilà, c'est facile et puis de faire huer. Non, mais Hugo, très sérieusement, il y a deux points sur lesquels, comme vous dites, on a des constats partagés. Vous savez que les combats ne sont pas faciles, y compris au sein de sa propre famille politique. Il y a sans doute chez vous aussi, il y a des combats que vous avez en interne sur des arbitrages à voir. C'est ça, la politique. Sinon, vous seriez une caserne. Vous ne seriez pas insoumis s'il n'y avait pas de divergence aussi. Donc c'est partout pareil. Ne croyez pas que c'est mieux ici et que euh, les autres, euh, c'est bien pire. Pas du tout. Il y a deux choses sur lesquelles je voulais euh, vous dire. Tout à l'heure, vous dites oui euh, euh, sur les alternatives euh, à l'accès au juge. Moi, je vous rejoins. C'est vrai que si jamais vous dites tout en conciliation, tout en médiation, vous dissuadez ceux qui n'ont pas les moyens, parce que là, je vous rejoins sur l'histoire euh, d'accès euh, à l'avocat. C'est ça, ça, ça... Je... Et... ça qui a été fait. Non, mais attendez. C'est ça qui a été fait. Je termine. J'ai fait db. le sujet, je termine la phrase. La nuance que vous n'avez pas reprise, et vous regardez bien ce que j'ai fait, c'était de dire que pour ces, les, les contentieux, regardez sur le surendettement, sur ces contentieux, au lieu de prendre un juge sur des choses qui peuvent être dans le cadre d'une médiation de conciliation, c'est comme au prud'homme. Vous donnez, juste des partiteurs, ça revient. C'est pas réglé, ça revient. Sinon, si vous laissez l'accès libre, bien sûr que les gens vont pas aller à la conciliation, à la médiation, parce que là, il y aura la loi du plus fort. Et la loi du plus fort, elle peut être, elle peut être corrigée, réglée par l'état de droit, qui est, effectivement, c'est le juge qui dit, vous partez à la médiation, vous partez à la conciliation, et vous revenez si c'est pas réglé. C'est le premier point. Le deuxième point, vous dites... C'est déjà prévu, ça. Non, mais, mais, mais C'était déjà prévu avant la loi non, de Béloubé. Mais, mais, mais non, si. mais le juge peut proposer la conciliation à chaque oui, étape de la procédure. D'accord. Tout le mais, temps. Bah bien sûr, c'est le code. Bah oui, je sais bien que c'est le code, c'est pour après. ça que je dis que c'est le cas. Non, mais vous me récitez le code. Non, la seule différence, c'est que ça revient après au juge pour vérifier. Aujourd'hui, le juge dit conciliation, pas de retour. Je ne sais pas si le dossier a été réglé. Alors que là, si vous dites conciliation, je veux checker au bout si ça a été fait. Comme dans le cadre des prud'hommes. C'est comme ça qu'on a le juge des partiteurs et autres. Donc c'est ça, ce système-là qu'il faut... faut rajouter la boucle du bout qu'on a enlevé depuis. Voilà. Donc, non, mais juste là-dessus. La là, deuxième a fait chose... Béloubet, pour, juste pour se mettre d'accord, euh, la loi qu'elle a fait passer, c'est que vous ne pouvez oui. pas accéder au juge, vous ne pouvez même pas aller voir le juge, si vous n'avez ah pas bah, d'abord essayé merci. de vous mettre d'accord par oui, une procédure merci. annexe. Merci de le préciser, je ne suis pas Madame Belloubet. Je voulais vérifier. Voilà. Donc, je... c'est pour ça. Donc, ce que j'avais fait, ce que j'avais fait, et ça, c'était l'expérience qu'elle avait parlé, je faisais comme pour les prud'hommes. Voilà, ce que Mme Belloubet, vous avez raison, a enlevé pour favoriser la déjudiciarisation maximum. Je n'y suis pas favorable. Moi, je veux qu'il y ait un rôle de l'État de droit. Premier point. Le deuxième point. C'était une dites... question pour après. Là, en voilà. fait voilà, tout le débat. Tout le... Non, non, le Deuxième point. Pardon, Julie. <rire> pardon, Julie. <rire> pardon, Julie. Juste un point. Vous dites, plus on construit de places de prison, plus on les remplit. Mais c'est pas Nicolas Sarkozy qui les remplit. C'est qu'il y a des juges. Vous remontez. Non mais... non mais. Cette phrase ne peut pas être sortie de ce contexte. Non. Ce que je veux dire. Non mais, non mais, si on peut être un peu sérieux, vous remettez, vous remettez en, vous remettez en, en cause. Vous remettez en cause la décision de justice. Quand le magistrat décide d'incarcérer, ce n'est pas le pouvoir politique, vous le savez très bien. Donc il décide d'incarcérer. Et là, c'est pour ça que je dis qu'il faut rajouter une nuance. Plus vous construisez de places de prison, plus vous remplissez. Oui, pourquoi ben, Il faut créer les centres de semi liberté, comme je l'avais fait. Et les constructions se sont arrêtées depuis. Parce qu'il y avait une pression moindre. Il moins. Vous allez travailler, vous revenez. Le bracelet électronique, les aménagements de peine. Rappelez-vous la loi de 2009 que je porte, avec un aménagement possible jusqu'à deux ans. Comment on a caricaturé la loi on a dit la loi Dati, c'est aménagement automatique pour toutes les peines de deux ans. Non, c'est pas ça, et vous le savez. Et donc, aujourd'hui, cette loi est en danger, donc j'aimerais bien, effectivement, qu'on puisse la conforter. Et donc, quand vous dites, évidemment, le placement extérieur, je suis d'accord avec vous, j'ai été magistrat, on trouve pas les placements extérieurs, on trouve pas les tiges, on trouve pas tout ce qui est en extérieur. Donc, ça veut dire qu'il y a bien une volonté de ne pas favoriser cet aménagement. Et donc, là, c'est pas la faute du politique. C'est-à-dire que la prison, elle se remplit pas par le politique, elle se remplit par des caractéristiques d'autres euh, types de structures, et c'est là où on peut se rejoindre. Il y a les carences, je, je me permets, il y a les carences de, des types de structures, c'est sûr, mais c'est pourquoi je dis les magistrats appliquent la loi, si la loi dit il faut mettre les gens en prison, les magistrats mettent les gens en prison. Et donc, il faut revoir le code pénal et la loi qui dit qu'on met les gens en prison. À... C'est pourquoi il faut revoir l'échelle des peines. Non non non. Oui, non. Bah... Nous proposons de revoir l'échelle des peines et mais... que pour un certain nombre de délits, je suis bien précis, hein, pour un certain nombre de délits, il ne puisse y avoir que des peines de probation, c'est-à-dire pas la prison, qui, ne pu qui puissent être prononcées. Point. Attendez, sûrement le code de procédure pénale n'impose l'incarcération et l'emprisonnement qu'à titre exceptionnel. Et là, c'est pour ça qu'on en revient. C'est vrai. Ah non, à... non, euh, non. La vérité, c'est que dans bah, les textes, oui. c'est comme ça. La, oui. réalité... Bah, la réalité, pourquoi elle est toute autre Parce qu'on n'a pas d'autres structures alternatives. Non, mais... On en revient toujours à la même chose. Et voilà. qu'il y, y a eu quand même, on a poussé, et vous avez poussé, parce que c'est là où on met le, le, la carte joker peine planchée. Les peines planchées, quand ah, même, oui. ben, bien bien le sûr. but, c'est de mettre les gens en prison avec les peines planchées. La peine planchée, c'est de prévenir mais... la récidive. Mais ça n'a pas marché. Mais bien sûr que si, ça a marché dans les endroits où ça existait. Bien sûr que si, il y a eu un bilan. Mais bien sûr que si... Ben, non, mais vous, non, alors non, vos non. études, non, mais les constats que vous faites, vos études, elles sont valables, les miennes ne sont pas valables. C'est bizarre quand même. Je vous dis, rapport de la compte des comptes, sous le tapis. Non, euh, non, non, non. c'est études... sur l'organisation. bah, attendez, euh, bah euh, si, euh, c'est une, une réalité. Bah, si. Alors, je vous dis qu'il y a eu un bilan sur l'application des peines planchées, ça a été efficace, notamment sur la prévention de la récidive, pour les mineurs, par exemple. Voilà, ça, c'est une réalité. Donc, moi, je vous dis, et c'est facile de retrouver, si vous dites non, moi aussi, je peux mettre en doute vos études et même votre rapport, alors, dans ce cas-là. Alors, justement, là-dessus, pouvez... je me permets juste... Alors, c'était pour la deuxième partie, mais du coup, je rebondis sur les peines planchées. Il y a une tribune au Monde qui a été écrite par les économistes Aurélie Housse et Arnaud Philippe qui ont expliqué que les réformes visant à hausser la sévérité de la justice sont inutiles et probablement nuisibles. Et qui... je, je vais moi, le dire ah, différemment. Je me, permets, je me permets. Je vais le dire différemment. Depuis j'arrive pas à fixer le point de départ, parce qu'il me semble que c'est au euh, moins tout le long de la Ve République, il y a eu très peu euh, d'exceptions à ce que je vais dire, on n'a jamais cessé, on, je parle le législateur, n'a jamais cessé d'augmenter l'échelle des peines, c'est-à-dire d'augmenter pour tel type de délit, c'est un an de prison, puis après on a mis un an et demi, puis après deux ans, puis trois ans, puis quatre ans, etc. Il n'y a jamais eu d'espèce de corrélation entre l'augmentation de l'échelle des peines et le niveau de délinquance et le nombre d'infractions constatées. Donc je le dis à, à l'envers, et, et le constat doit s'imposer. Maintenant, on n'est plus dans 2008-2009, on est une douzaine d'années plus tard, euh, et, et donc on, on voit bien que à chaque fois que ça a été fait, ça n'a rien changé. Là, le plus récemment, euh, c'est Darmanin à la manœuvre. Celui-là, bon. Et les refus d'obtempérer. Il nous dit il y a trop de refus d'obtempérer dans le pays. C'est un an de prison. Donc je passe de un an à trois ans de prison. Depuis, ils nous ont sorti plein de faits divers de refus d'obtempérer. Comme quoi, ça n'a rien changé. C'est pas, encore une fois, les gens quand ils font un refus d'obtempérer, ils n'ont pas le code pénal sur le siège passager. C'est pas leur sujet, c'est pas comme ça que ça fonctionne, dans l'esprit de ceux qui vont commettre une On le sait tous. Non mais, alors, je vais vous répondre là-dessus, Hugo. Donc c'est la société qui se fait plaisir, et je mets des grosses guillemets, puisque c'est surtout un message politique et un électorat, parce qu'on cherche la vertu cathartique de la peine. Mais c'est tout, mais ça ne fonctionne pas. là-dessus, on a effectivement... Sur l'augmentation des cantons de peine, moi, je n'ai jamais été favorable à l'augmentation des cantons de peine quand vous avez une politique. Vous, vous allez me faire regretter le Conseil de Paris. Hein. <rire> Franchement. 1, ça, c'est pas sympa, ça. Non, mais sur le canton de peine, moi, effectivement, les peines planchées, parce qu'il y avait une vertu, évidemment, dissuasive sur la récidive, ça a été évalué. Non, mais attendez, je termine. Sur les cantons de peine, je vous rejoins. Si les trois ans déjà encourus aujourd'hui ne sont pas efficaces, ça ne sert à rien de mettre 20. Parce que le magistrat, il ne changera pas. Il ne passera pas de 3 à 20. C'est une réalité. Et donc, aujourd'hui, le sujet, c'est d'avoir une politique pénale claire, quelle que soit la politique pénale, que ce soit une alternative. Moi, j'avais une politique pénale qui favorisait, j'avais créé par décret, la conférence d'aménagement des peines. C'était une politique pénale. Comme quand j'ai créé le juge des victimes, qui a été supprimé par la gauche. Hein. Et donc, quand je crée le, 16, le service... On mais... redonnait à la civile. Pardon, pardon, la gauche... Euh... La gauche, la gauche du Conseil de Paris. Voilà. Et donc, là, vous avez raison, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est d'avoir une politique pénale claire, de la faire appliquer, et qu'il y ait un bilan au Parlement. Moi, je rendais compte de la politique pénale mise en place sur le territoire national, devant les parlementaires, quand j'étais garde des Sceaux. Ça ne se fait plus. Et je trouve ça regrettable. C'est prévu dans la loi et c'est pas fait. Voilà. C'est prévu dans donc, la loi, voilà. Nicole Belloubet donc, ne l'a jamais fait, Du Dupond-Moretti. Bon. Voilà. Non mais c'est pour ça que je vous dis, le sujet, c'est pas le quantum de peine, c'est l'organisation, la clarté de la politique pénale et les moyens qui vont avec. Parce que quand vous êtes magistrat vous n'avez pas d'autres moyens, vous dites qu'est-ce que je fais J'en suis. Eh bien, vous dites, eh ben, on fera une, une incarcération. Et ça conduit à quoi Ça conduit à quoi, Hugo C'est qu'on a plus de 100 000 peines qui ne sont pas exécutées et qui créent, non, mais qui créent du trouble. Mettez-vous à la place des Français qui ne connaissent pas le système judiciaire. Ils disent c'est bizarre, il y a des peines pas exécutées. Voilà. Et ça crée du trouble. C'est pas exact sur les peines euh, pas exécutées, mais parce qu'elles sont différées dans le temps et elles finiront par oui, être mais au exécutées. Bout non, non, Hugo. Mais là où non. je, là où je non, peux non. être d'accord, c'est voilà. qu'à un moment donné, il y a une difficulté dans le temps judiciaire. Voilà. Et, et on, on le voit bien. Euh, on a dans les maisons d'arrêt euh, en France, 40% de gens qui sont en détention provisoire dans l'attente de leur jugement. Et on a souvent des gens qui sont condamnés à la durée pendant laquelle et qu'ils ont passé euh, en détention provisoire. Que ça vous... fait quatre mois, ils attendent leur, leur procès. Au bout de quatre mois, ils ont leur procès. Ils vont être condamnés à quatre mois de prison parce que, au fond, hein, sinon on aurait l'air con. Quoi. Viens, non, euh, non, bah, non, c'est pas que vous auriez l'air con. C'est qu'ils pourraient faire ça... un recours. Voilà, <rire> c'était moi. Ils pourraient faire un recours pour pointer et la responsabilité de l'État et être euh, Je sais bien. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez remarqué que de plus en plus de Français saisissent la justice pour inaction de l'État. Et donc ça, vous avez raison, c'est qu'on couvre pour éviter les procès extraordinaires. Mais donc on manque de magistrats dans le pays drastiquement. Oui, mais la, on est d'accord là-dessus. Ce que je vous explique sur le manque de magistrats pardon, je, et pour non, on, la solitude du juge, ça peut me vont... faire une bonne ah, pardon, transition alors, là. Okay. Alors, <rire> je saute là-dessus par rapport justement au manque de, ma de magistrats dans la justice. On va revenir sur le service public de la justice et on reviendra un petit peu sur le pénal après. Euh, justement, Madame Dati, j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Vous avez parlé donc de l'organisation de la justice avec les différents métiers, les nouveaux métiers, les nouveaux postes. Euh, moi, je voudrais vous faire rebondir sur les dernières mobilisations qu'on a vues de la part des magistrats et des, et des greffiers. C'est une mobilisation... Enfin, les dernières dates de décembre 2021, euh, c'était une mobilisation générale pour la justice qui a donné à voir le malaise, hein, qui a gagné toute l'institution judiciaire. Il y a également eu l'appel des 3000 magistrats en novembre 2021 et d'une centaine de greffiers qui ont décidé de prendre la parole publiquement, cest dire le, le, le malaise, ils ont sonné l'alarme. Je cite un passage de la tribune. Autour de nous, les arrêts maladie se multiplient, tant chez les nouveaux magistrats que chez les magistrats sera plutôt plus expérimenté. L'importance, l'importante discordance entre notre volonté de rendre une justice de qualité et la réalité de notre quotidien fait perdre le sens à notre métier et crée une grande souffrance. Alors justement, est-ce que pour vous, les moyens, enfin la justice, le service public de la justice a les moyens de fonctionner Vous avez la réponse dans la question. Aujourd'hui, c'est engorgé, ça fonctionne très mal. Donc, c'est là où, le, où on a un point de désaccord. On est d'accord sur la formation, de revoir la formation, de revoir la mobilité. Je pense que l'expérience extérieure est utile, d'oxygéner aussi ce corps, qu'on n'ait pas toujours les mêmes profils. Il faut pouvoir aussi l'élargir. Mais moi, là où j'ai un point de désaccord, c'est que moi, je, je parle de la solitude du juge. Pourquoi Parce que les contentieux, soit vous avez le tout, le tout venant et tout est traité, c'est-à-dire que tout se vaut. Donc, un conflit de voisinage, et à la limite, je, je caricature un peu, mais à la limite, un grave problème de construction, on le traite pareil. Justement, je trouve qu'il faut développer des alternatives pour concentrer le juge et ses moyens sur les vrais dossiers complexes. Et donc, moi, je suis... Ça, c'est vous... des soins palliatifs, oui, ça. Oui, mais attendez, ça permet de spécialiser... Non ça permet de spécialiser les magistrats. Moi, je suis plus favorable, pour rompre la solitude du juge, de créer ce corps intermédiaire d'assistants juridiques, ou pas d'assistants, mais de juristes auprès, qui, qui aident à la décision, qui contribuent à la décision, plutôt que d'avoir des magistrats, de multiplier le nombre de magistrats. Moi, c'est ma, ma vision. Je trouve que pour avoir fait plusieurs fonctions comme magistrat, j'aurais préféré avoir une aide juridique, pour traiter, instruire le dossier et d'ailleurs traiter les demandes d'actes qui sont souvent refusées et ça améliorerait les droits de la défense plutôt que d'avoir plusieurs magistrats qui, Hugo, vous le savez bien, ont tous des cabinets différents. Oui, C'est-à-dire que là, vous pourriez attitrer Ça, c'est le, le travail des greffiers et il y en a pas non, eu. Non, bah, ah, ça si. n'est pas. Ça non, ah non non, c'est pas, pas la mission. C'est ce ah, non, non, non, non, le travail non, des greffiers. Le greffier n'est pas là pour aider à la décision du magistrat. Pas du tout. Il sécurise la, la, la procédure. Ah bah oui, bah, pas il mal. Sécur, bah il sécurise la procédure dans les PV, que vous n'ayez pas un faux PV, que ce qu'a dit la personne, c'est bien ce qui est transcrit, c'est bien ce qu'il a dit. Ça n'a rien à voir avec le travail de, du greffier. Le greffier a son rôle et il faudrait ce collaborateur qui puisse mouliner, évidemment, la matière juridique et qui soit attaché au magistrat. Parce que si vous augmentez le nombre de magistrats, chacun aura son cabinet et les dossiers seront démultipliés. Donc il faut que chaque magistrat, sur d'épaules très spécialisés, et son juriste d'aide à la décision. Et le greffier sécurise la procédure, Mais effectivement. Dans la tribune, il dit justement, dans la tribune des 3000, qu'il y a déjà un grand nombre de nouvelles professions qui a déjà des assistantes de justice, oui, des contractuels. Alors, oui, mais les assistants de justice et les contractuels, c'est très précaire, aujourd'hui. Oui. C'est très précaire. Il faut créer ce corps. Comme on a eu, par exemple, sur la police, sur euh, tout ce qui est les enquêtes longues, euh, tout ce qui est le profilage, il euh, y a eu des, des nouveaux métiers qui ont été créés et institutionnalisés. Et bien, il faut le faire pareil. Aujourd'hui, les assistants de justice, c'est souvent des étudiants en droit ou des gens qui préparent le concours, ils sont totalement précaires. Moi, je suis pour la création de juristes rattaché aux magistrats. Et, ça, et ça aiderait à la rapidité du traitement des dossiers. À la rapidité, mais aussi pour améliorer les droits de la défense. Il y, y, y a un sujet, on manque quand même de magistrats. Enfin, je mais dire... attendez, mais, mais euh, c'est deux questions différentes. Non, c'est la, la, la même question. C'est la même question. On a deux fois moins de magistrats par habitant Hugo. que nos voisins allemands. Ah et bah je suis oui, sûr que nos voisins allemands, ils ont aussi des assistants auprès oui, de leurs magistrats qui sont deux fois je... plus nombreux que les nôtres. Vous bon. êtes allé, vous connaissez très bien le système allemand. La ah. justice allemande, elle est payante. L'accès au juge, est payant. Vous c'était génial le ah, bah système bah voilà. de gouvernement quand allemand, des ça saurait si on a eh un bah exemple oui, sur... mais vous en faites l'alpha et l'oméga. Bah C'est une justice payante. Alors si vous êtes d'accord pour faire payer la justice, on est dans un autre débat. Non, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Euh, premièrement, oui, la, je, bah, non, je parle juste du nombre de magistrats. Je ne parle oui, même pas le de l'accès aux magistrats. Du, non, je je bah parle si, juste du nom le nombre de dossiers. Bah parce qu'ils ont moins de dossiers du fait d'une organisation de procédures différente. Ça, ça, ça par exemple, ce que vous avez en Angleterre, en Allemagne, il y a un recours, il y a un contrôle de tous les contrôles, de tous les recours. Ça je, permet d'éviter les recours abusifs. Je, ça n'existe pas du tout en France. Aujourd'hui, que... tout le monde peut faire des recours à tout va. Je, dis, je ne dis pas que le système allemand il est parfait. Ça saurait. Mais ce que je constate, c'est que le nombre ah bah de magistrats, notre... nombre de magistrats par habitant ou le PIB, oui. la part de PIB consacrée à la justice par habitant en Allemagne est deux fois supérieure bah, à la C'est plus... Bah, Donc... plus facile quand vous faites payer la justice et Donc... que vous réduisez les contentieux. Mais... Bah, c'est logique. Hein. Non, non, c'est pas logique parce qu'on ne parle pas de la même chose. Faire bah, payer la justice, effectivement, ils ont moins de dossiers. Ça veut dire qu'eux, ah bah... ils jouent sur les deux tableaux. Ils ont... Plus de magistrats et encore moins de dossiers que nous parce eh bah, qu'il la rendent payant. Eh Moi, bah, ce n'est pas ça que je veux faire, je veux juste plus de magistrats eh bah, une pour, une que gens... non, pour que Moi, les gens aient accès aux juges. Est-ce qu'on peut s'en donner les moyens ça, ça, ça, ça peut être la question sous jacente Est-ce que ça coûterait trop cher de doubler le nombre de magistrats dans le pays Oui, parce que je veux dire, parce que vous n'aurez pas la même... Implique... Quand vous êtes... Enfin, vous avez vu les magistrats. Ça ne coûte, coûte rien non. du tout. Mais regardez, quand vous avez trois juges saisis sur un dossier... Ils ne sont pas impliqués de la même manière sur le même dossier parce qu'ils pourquoi peuvent pas. Mais parce qu'ils ne peuvent pas parce que ce sont des magistrats ils ont leur statut. Mais parce qu'ils ont aussi donc, un dossier sur lequel ils sont saisis en numéro non, un et sur lequel si ils sont rajoutez, dans la collégialité sur des autres. Mais si vous avez un juriste professionnel avec un vrai métier auprès de lui croyez-moi que ça irait mieux et, et demander je... aux magistrats c'est ce qu'ils demandent c'est pour ça qu'ils considère considèrent les contrats. Non ils demandent, non. Ils, ils non, ils demandent contracts... des nouveaux collègues non. ils sont très formels ah, là-dessus la, la tribune est très claire. Alors non, je ah non vous dire, non non ça non. Ça, On n'a Hugo... peut-être pas les mêmes amis magistrats, c'est vrai. Non, sur que... les syndicats de la magistrature. Franchement. Non, non. le Et syndicat euh... de la magistrature ah, non, non. ont demandé ils ont fait une étude pour l'élection présidentielle en interpellant les différents candidats. Ils ont dit voilà, dans un monde idéal, il nous faudrait 13 000 magistrats de plus, en plus des 9 000 existants. Oui, mais voilà la projection Hugo, que propose Hugo, le syndicat de la magistrature. Hugo, le document est disponible oui, sur leur site mais internet. Hugo, bon, Hugo. Ah, ça, c'est mes sources. Non, mais, ça, non, mais je crois vos sources contrairement à vous mais moi je crois en vos sources je dis simplement que quand ils demandent des magistrats supplémentaires sans doute de manière légitime. Je vous dis que les magistrats supplémentaires, c'est pour les contentieux nouveaux. Et donc, pour avoir une meilleure qualité de la justice, parce que la justice est lente, si vous aviez des juristes auprès des magistrats, croyez-moi que ça serait plus efficace et de meilleure qualité. On avance, ouais. après il reste une demi-heure. Ouais, ouais, ouais, on, on va, va pas passer dix pas. ans sur les juristes assistants ou assistants spécialisés en de justice, qui sont des profils différents, mais des assistants spécialisés, il y en a au Parquet national financier, par exemple, pour des investigations très particulières, ils viennent en complément de l'enquête. Mais oh. parce qu'il y a une défaillance aussi des services de police judiciaire. Alors, après, après ah oui, bah oui, bah c'est le judiciaire. même sujet, en fait. Mais... C'est des moyens qu'on consacre à l'autorité judiciaire et mais à l'enquête. On parle des magistrats, vous allez sur la police Alors, on attaque la police, si vous voulez. On y va sur Ah la non, police. on n'attaque pas la police, madame ma Pardon. Enfin. <rire> Pas vous. Alors on attend qu'il nous reste on du temps pour parler du sujet de la police. C'est si un autre sujet. Alors, moi, c'est juste la question de l'indépendance. Nous, dans le programme L'Avenir en commun, on souhaite renforcer l'indépendance de la justice vis-à-vis -vis du pouvoir exécutif. Et actuellement, les procureurs sont dépendants du pouvoir exécutif. Alors, avant de poser la question est-ce que la justice est indépendante Quel éternel débat À quoi sert l'indépendance À quoi ça sert pour le peuple L'indépendance, ça n'est pas l'isolement social. C'est pas je suis juge, je fais ce que je veux, je suis tranquille et vous me parlez pas. Non. Parce que sinon, c'est la justice américaine où vous avez euh, la tournée générale, il est indépendant, il, il négocie lui-même son budget, il ne dépend pas du ministre de la Justice. Là, c'est un autre modèle. Donc moi, je ne suis pas favorable à ce modèle. Donc l'indépendance, c'est l'indépendance dans l'acte de juger, dans l'acte d'instruire, dans l'acte d'investigation. C'est pas « je ne réponds pas au président »,« je ne réponds pas au garde des Sceaux »,« je ne réponds pas au parlementaire ». Là, il y a eu beaucoup, beaucoup de confusion. C'est-à-dire qu'on a dit à un moment donné « le juge ne parle à personne ». Non, c'est pas l'isolement. Parce que là, on retombe dans un autre travers. Sur l'indépendance, moi, je ne suis pas favorable à l'indépendance du parquet. Pourquoi Parce que, justement, état de droit, égalité devant la justice. Si demain, je vous le dis, regardez dans les pays où vous avez un procureur général de la nation, regardez bien ce qui se passe, ou quand vous avez un procureur qui est indépendant du pouvoir exécutif, vous avez un problème... Le, le, parquet, le procureur, il est dans l'opportunité des poursuites. Il ne juge pas. Il est dans l'opportunité des poursuites. Aujourd'hui, si demain vous donnez... Attendez, attendez, je termine. Si demain vous donnez, vous dites, les parquetiers sont indépendants... Donc vous ne pouvez plus donner d'instructions de politique pénale. C'est-à-dire qu'à Lille, le procureur fait ce qu'il veut, et à Marseille, il fait ce qu'il veut. Donc moi, je vais dire, je suis femme victime de violence conjugale. allô, monsieur le procureur de Marseille, est-ce que vous pouvez faire un défermant ou venir chercher... Il va dire, non, moi, ma politique pénale, c'est pas ça, c'est la délinquance routière. Et donc là, il n'y aura pas de recours pour ces personnes. Moi, je suis pour l'égalité devant la justice pour tous. Et donc, il faut que la politique pénale soit la même à Lille, à Marseille et dans tous les endroits de France. Sinon, vous allez générer encore plus d'inégalités. Nous n'avons pas proposé qu'il y ait une politique pénale par parquet. C'est pas comme ça qu'on considère l'indépendance et effectivement, ouais. on trouve qu'il faut renforcer l'indépendance dans l'acte d'enquête ah oui, et oui. ou l'acte de juger parce qu'aujourd'hui, elle n'est pas garantie. Et notamment, elle n'est pas garantie statutairement par le parquet, ne serait-ce que par les mutations, les nominations et autres. Mais non, mais le parquet, ce n'est pas les juges du siège. Ah On n'est pas sur le même statut, là. Mais je sais bien, je sais bien qu'on n'est pas sur le même statut. Ah oui. Mais ce que je veux dire, il y a l'acte de juger, bon, ça, oui, c'est les magistrats ça, du siège, pas, et du encore, siège. et encore. En vérité, les mutations pour les magistrats du siège sont à 90 gérées par l'administration centrale du ministère de la Justice. Le, le Conseil supérieur de la magistrature, qui est le garant hein, de, de cette indépendance des magistrats du siège notamment, il, fait, il met un tampon à la non fin les seuls, les seuls dossiers qui regardent vraiment, je suis désolé, les seuls dossiers qui, sur lesquels ils regardent vraiment, c'est les chefs de juridiction, Voilà, c'est les présidents de tribunaux ou les présidents de, de, de cours d'appel. Parce que le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas de service RH. Le service RH, il est au sein de l'exécutif, à la main du ministre. Donc même pour les magistrats du siège, la plupart regardent leur carrière. Ils regardent sûr. leur carrière et à l et l indép, leur indépendance est à regarder à l'aune de leur carrière justement. Alors. Donc même sur le siège, il y a des, y a des alors, choses à alors, améliorer. C'est pour ça qu'on on a proposé on a proposé que le Conseil supérieur de la magistrature est un vrai service alors, RH et qu'il puisse regarder 100% alors, des dossiers du siège et du parquet alors, et du parquet. Ça me semble. Je termine là-dessus. Je termine juste là-dessus sur la conception. Sur le, sur, le, sur, le, sur le parquet et sur son indépendance. Mais après, nous avons aussi proposé qu'il y ait une loi de politique pénale. Parce que les circulaires de politique pénale, ou les instructions, le fait du prince, du garde des Sceaux, parce qu'il y a des gilets jaunes qui embêtent le monde en ce moment, et donc il faut les réprimer durement, nous ne sommes pas d'accord. Le pénal, ça doit rester du temps long. Ça ne peut pas être de la réaction à chaque fois comme ça, en fonction du sujet, sinon ce n'est plus un service public, ça devient une justice au service du pouvoir. Et ça, nous n'en voulons pas. Alors... C'est ça la distinction. Et donc pour moi, le procureur de l'île qui ne respecte pas la loi de procédure Mais pénale, non. le garde des Sceaux va l'attraper ne... en disant :« Eh, hey, mon gaillard, loi. tu ne respectes Mais... pas la loi de politique pénale. Il Mais a la... des obligations. » Comment vous faites une loi de procédure pénale Je voudrais savoir de politique ben alors, pénale. Comment vous faites et ben, on la vote à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous mettez dedans Eh ben, on met les grandes orientations de politique pénale. Donc débattues. vous mettez tout. Donc vous mettez. Exactement. Alors, vous faites une liste. Vous faites euh, violence conjugale, euh, trafic de stu, délits routiers. Et puis après, vous faites quoi Vous dites pour ça on interpelle, pour ça on défère, pour ça on défère pas. C'est impossible. Vous savez. Bien, Hugo, que mais, pas possible. mais parce que, mais on fait comment aujourd'hui Mais parce qu'aujourd'hui, on fait vous comment dire, vous savez ce que c'est la politique de En fait, en réalité, aujourd'hui, les procureurs font un peu non, comme non. ils veulent, dans non, un parquet. Eh, bien pas sûr que ça. Peut-être qu'ils font comme ils veulent. Un coup de téléphone. Il y a un coup mais de téléphone de la, de la chancellerie, mais c'est le, le préfet tout... finalement, finalement, non, non, qui non, leur non. dit sans doute quoi faire. Écoutez-moi simplement. Deux choses. Le CSM, le Quand j'ai fait la réforme de la Constitution en 2008, on a coupé le cordon avec le président de la République. Vous ou pas Non, mais non, mais si vous oui. voulez pas... Non, non mais si, si, si, dans les textes, c'est vrai, mais... Non, mais, mais non, le CSM, il n'y a plus le président, le président. Plus. Le président, plus, je ah. sais bien. Ça, c'est une chose. qu'il est toujours non. garant de l'indépendance dans non. la Constitution. C'est dans la Constitution. Bah voilà, oui, donc il y a attendez, un problème. Attendez, attendez. Donc euh, vous dites, les magistrats du siège, ils sous son pression, ils sont inamovibles et ils le savent bien, ils font... Oh, ils le savent bien. Regardez le, la, la petite... Ceux poli... qui n'ont pas envie de faire carrière, non. oui, ils le savent bien. Ben oui, d'accord, il faut être un peu courageux dans la vie. Alors, ça, aussi, ça vous regarde. Non mais regarde bah non, ça me regarde. Bah, c'est comme les gens attendent... le le, le mais... le mais... catalans. Ah, mais... on, mais... on peut pas miser sur le courage pour garantir l'indépendance de la justice quand même. C'est sur les textes, ils ont C'est à nous de par les textes, par les statuts, par le cadre. Non mais non mais non mais vraiment, on peut pas, peut pas miser sur uniquement des vertus n'allez Vous allez pas applaudir sur des conneries pareilles, arrêtez Non mais, mais c'est con. Non mais moi aussi, je vais aller dans la caricature. Non non, je vais aller dans le binaire. Ça a été tout le sens de la commission d'enquête qu'on a menée. Sur les magistrats du siège, ils sont inamovibles. Et quand quand je vous dis le courage, ben si je veux être Muté, je demande ma mutation, et il y a une explication. Il n'y a pas eu un petit, un petit bisbille sur un magistrat qui, du un siège qu Non, mais qui voulait partir. Non, parce que bah, ça a été rétabli vite fait, parce que la, parce que la Constitution et la loi, eh ben, du côté lui, elle du du siège et de l'indépendance. Sur le parquet, c'est autre chose. Pourquoi vous ne pouvez pas faire une politique pénale par la loi Parce qu'une politique pénale, elle cible, elle cible précisément. Et la politique pénale est décidée par quoi Qui a dit la justice Par le ministre a... de l'Intérieur Non, pas du tout. Qui a ah, bah dit... aujourd'hui, si qui a dit que la justice est au nom du peuple français Les révolutionnaires de bon, 1789. Voilà. Et ben, la justice est au nom du peuple français. Et quand il y a une élection... Celui qui a la majorité, il donne l'instruction de politique pénale. Voilà. Le, le peuple a décidé de la politique pénale. C'est comme ça. Mais vous le savez bien. Bah, vous dites vous-même. Bah, C'est hein. une réalité. C'est une réalité. Et les magistrats du parquet... Non, le garde des Sceaux fait ce qu'il les... veut. Et s'il veut, ne pas, pas rendre de compte au Parlement. Si, bien sûr que si. Alors ça veut dire que si on n'est pas d'accord de la politique pénale du garde des Sceaux, il faut qu'on fasse une motion de censure. Mais attendez, ben si je ont, vous suis, ah ben ils ont la majorité. Mais donc, ben ben quand il y a une majorité, elle a été décidée et le procureur, qui effectivement pour garantir la même justice sur tout le territoire, il ne juge pas, il poursuit. et ben, il vaut mieux avoir ce lien-là. Juste sur, sur ce, ce point-là, parce que même en matière pénale, euh, on ne peut plus dire directement les procureurs ne jugent pas. Parce que, les parce que les procédures aujourd'hui, qui ont permis, les procédures rapides, les CRPC, enfin les comparaisons sur reconnaissance oui. préalable de culpabilité. C'est le président qui valide. Oui, d'accord, il valide. Mais, mais c'est toujours, ouais, d'accord. Ben oui, oui Mais oui, parce oui, que quand vous avez une pile loi. de dossiers et que vous êtes président, c'est pas non, vrai que mais... vous allez dans eh, le cœur de y chaque dossier pas, pour valider. y a la loi ou pas Ben oui, c'est la loi. Le mais, président mais, du mais, tribunal. C'est pour ça que je veux la changer. C'est pas le voisin. Non, mais il dit pas. Eh oh tu peux venir me valider le truc, bon, non, ça ne va pas Non mais y a la loi, Bolloré, il a dit non, c'est vrai. C'est voilà, le seul cas de figure où... Et récent ce qu'a dénoncé François Ruffin, je suis d'accord avec lui, vous voyez Je lui voilà. dirai. On avance Je lui dirai. Mais la il vérité, c'est que les procureurs font, font à peu près ce qu'ils veulent dans leur, dans leur mais non, précaré. Mais, bah si non, mais, bah, mais, bah, Ils ont l'opportunité des poursuites. Voilà. C'est pour et ça, ça qu'il faut les contrôler, qu'il y ait une loi de politique bah, pénale. Contrôle, renforcement des droits de l'État et encadrer l'enquête préliminaire. Ça serait bien, ça, les enquêtes préliminaires. Voilà. Alors, Madame Dati, <rire> compliqué. Alors, un fait marquant a eu lieu au cours du, animé, dernier quinqu... du dernier quinquennat euh, la manifestation des policiers devant l'Assemblée nationale, où plusieurs ministres étaient présents, comme Dupont-Moretti, Darmanin, ainsi que tous les partis politiques, à l'exception de la France insoumise. Facile <rire> Alors c'est une manifestation au cours de laquelle un slogan avait été lancé par la, le syndicat de police alliance le problème de la police c'est la justice ce slogan a choqué tous les professionnels de la justice et vous est-ce que ça vous a choqué le sujet de la, la, la, là on est sur la chaîne pénale pardon la réponse ils veulent la réponse non mais la réponse a, elle va ça... venir enfin, on va pas faire. Euh... je suis pas aux ordres hein. je suis aussi insoumise je suis aussi insoumise <rires> Le problème, moi, je vais vous dire, pourquoi, à la fois, on pourrait dire que le slogan est choquant, parce qu'une institution quand même judiciaire, enfin, c'est quand même le pilier de l'état de droit. Je disais au, départ, au début de mon propos, ceux qui n'ont rien, ils n'ont plus que ça. Ils ont la justice, l'état de droit. Donc que moi, on, me dit, on nous dise, enfin, le problème de, de la sécurité ou de la police, c'est la justice, eh ben, moi, ce n'est pas mes propos. Simplement, il faut une meilleure articulation entre eux. La police et la justice, aujourd'hui, vous le voyez bien quand vous auditionnez, les liens se distendent quand même. Donc on a un sujet sur cette articulation de police et justice. Vous voyez, c'est pas, pas la Chine, hein, mais aux Pays-Bas ou dans les pays nordiques, vous avez par exemple dans certaines institutions, et c'est euh, des gouvernements sociodémocrates qui ont mis ça en place, ils ont un ministère commun sécurité-justice, enfin intérieur-justice, et ensuite, ils coordonnent toutes les politiques. Et eh bien, ça démontre bien que la coordination et l'articulation... Ils sont des parquets indépendants, par rapport. Oui, mais ils ont des parquets indépendants avec des instructions qui sont données, quand même. Mais ils sont indépendants dans leurs poursuites. En France, c'est l'opportunité... De... C'est pas la légalité des poursuites. L'Allemagne, c'est la légalité des poursuites. En France, on a encore cette possibilité-là. Mais le sujet de l'opportunité des poursuites, le pendant, je vous le redis encore, les droits de la défense. Et donc là, sur ce sujet-là, c'est l'articulation. Tu peux répondre là-dessus Oui, parce que sur les, sur les droits de la défense, il y a quand même des, des, des <rire> progrès substantiels à faire. Euh, sur, on a parlé de l'aide juridictionnelle et c'est déterminant, mais même dans le cadre de la procédure et de l'enquête, euh, on parlait de l'enquête préliminaire et du mmh. cadre qu'il faut lui donner. Dupont-Moretti a mis une deadline euh, au-delà de deux ans, au-delà de trois ans, ce qui pour moi est une bêtise d'avoir mis une date coupée euh, comme celle-là. Il n'y a pas de plus bête et méchant. Mmh. Bon. Alors qu'il faut plutôt un contrôle régulier, à échéance eh ben régulière, voilà. où on peut avoir, demander l'accès au dossier, demander la clôture ouais. de l'enquête, passer en information judiciaire ou classer sans suite, et que ça ne traîne pas. Parce que vous voilà. voyez par exemple, Hugo, dans, dans, dans une enquête préliminaire comme ça, avec le deadline, va... avec cette deadline, qu'est-ce qu qui vous reste pour la personne qui peut être mise en non, cause L'audition oui. ou la garde à vue oui, C'est limité. Hein. Non, non, c'est très, très limité. Mais les droits de la défense, ça doit aussi être vraiment augmenté drastiquement le montant de l'aide juridictionnelle. Il faut le monter drastiquement. Et l'égalité des armes. Non, mais oui, mais ça fait partie... Parce que si là, aujourd'hui, si la France, si peu à ça, peu, peu à peu, se transforme en système accusatoire. Ben, par la force des choses, oui, ça, ça se transforme en système accusatoire. Mais du coup, on a, on a tout à revoir sur le système pénal, et je pense que les avocats ont toute leur place à prendre ah ben dans oui. l'équation, et qu'aujourd'hui, on en fait des auxiliaires de justice au sens euh, annexe. Quoi. Voilà, ils sont là parce qu'ils doivent être là dans la procédure, mais bon, si on pouvait s'en passer, on s'en passerait. Et je, moi, je vois en plus, y compris les policiers, qui eux aussi sont là en, sous pression, y compris dans la procédure euh, judiciaire, qui cherchent euh, tous les moyens pour éviter que l'avocat soit dans leurs pattes et qu'il y ait l'égalité des armes, y compris euh, au stade de l'enquête. Non, mais c'est vrai, ça. Parce qu'aujourd'hui... Vous avez en réalité une police judiciaire qui, euh, des, des camarades se sont déjà fait embarquer en fin de manifestation, <rire> etc. Bah oui, bah, c'est la vérité. Et on leur dit, Ah, vous voulez, vous voulez faire appel à l'avocat Vous avez du temps devant vous Et de l'argent non, non, mais, non, mais même pas, parce que là on est au stade, vous êtes mis en cause, vous avez le droit à un, un avocat commis d'office. Bon, euh, ah, vous voulez passer la nuit ici Très bien, pas de problème. Et donc on vous met, on vous menace de vous garder en garde à vue toute la nuit si vous faites appel à l'avocat et on dit, c'est mieux et dans si votre intérêt, si l'avocat ne vient pas, c'est mieux pour vous. Euh, et s'il si vous plaît, si vous pouvez si avouer votre sûr. crime, séance tenante, euh, ce serait génial. Bon. Et bien ça, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable de fonctionner euh, de la sorte. C'est pourquoi, y compris là, je, je dévie un peu, mais il y a une réforme de, de la police qui est en train d'être organisée, une départementalisation, avec la police judiciaire qui va être cornaquée euh, par un chef de la police locale et donc par le préfet aussi indirectement, même plutôt directement en réalité. Et donc par le ministère de l'Intérieur, il faut, il faut mettre en échec cette réforme. C'est une attaque frontale sur l'état de droit et sur le fait que la police judiciaire puisse être indépendante dans son travail. Vraiment, on a un sujet brûlant là et j'aimerais et j'espère qu'une partie de la droite la totalité qui sait, mais bon, euh, j'ai bon, la faiblesse de penser qu'une partie, ce sera déjà pas mal, euh, à l'Assemblée nationale, sera sur ces principes-là, et de refuser cette réforme unique de la police, de la départementalisation de la police qui cornaque la, la police judiciaire. Vraiment, il faut qu'on puisse se retrouver sur ces, ces défenses de l'état de droit, sinon il n'y a plus de séparation des pouvoirs. On avance sur le civil. Euh, J'arrête sur le, sur, le, sur le pénal, parce que c'est quand même 70% du, de, de, de la justice civile. La, la, dans, la, dans la réalité judiciaire des contentieux, c'est le contentieux du quotidien des Français, euh, la justice civile. Et pourtant, dans le débat politique, il occupe une place euh, très infime. Euh, alors, on en a parlé, un hein, manque de magistrats, manque de moyens. Euh, le modèle politique euh, qui a été décliné par Macron, mais aussi par les gouvernements précédents, a été celui, donc vous en avez parlé, de la déjudication. Et de l'éloignement de l'accès aux juges. Oui. Euh, une des réformes symboliques du quinquennat a été la suppression du tribunal d'instance. Alors, pour vous expliquer, le tribunal c'était le tribunal de proximité par excellence, saisi par une procédure directe et simplifiée. Et cette forme de, de justice a été supprimée par Madame Belloubet. Alors dès lors ne sont plus entendues les femmes précaires, les enfants, euh, les femmes seules, euh, c'était vraiment euh, le pouls pour euh, faire face, euh, le pouls pour prendre, euh, j'arrive plus à parler moi du tout. Cette question de la proximité qui est une attente des Français, vous, en tant que garde des Sceaux, pardon, vous avez mené une réforme de la carte judiciaire. Euh, Dupont-Moretti a aussi dans les tiroirs une réforme euh, dont on voit les premiers éléments, euh, qu'il s'inspire. Putain, j'ai mal écrit, je suis désolée. dupont y a aussi dans les tiroirs une réforme de la carte judiciaire dont on voit dans les premiers éléments voilà, qu'il s'inspire de ce qui a déjà été fait dans les gouvernements précédents. Comment vous, vous vous situez par rapport à cette réforme alors, sur le tribunal d'instance en fait on avait le tribunal grand instance tribunal d'instance ce qui différenciait c'était le seuil ou la nature du contentieux par exemple le droit de la consommation a été longtemps la compétence du tribunal d'instance maintenant avec les législations européennes c'est devenu un droit extrêmement complexe et donc le tribunal d'instance souvent qui étaient des juges de proximité ou ce qu'on appelait, enfin, un peu qu'on avait des audiences foraines et tout, c'était plus adapté. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, la proximité, pour moi, c'est la première instance. Et donc, j'en ai parlé tout à l'heure, je vous ai un peu répondu, il faut revoir la réorganisation, évidemment, de la première instance. Est-ce qu'il faut rouvrir des tribunaux Pardon Est-ce qu'il faut réouvrir moi, les tribunaux Mais non, mais... Alors... Je vais vous dire oui, je vais vous faire plaisir, je vais Merci. vous dire non, vous allez, je vais me faire huer, donc, euh, ah bah euh, non, parce que dès, dès qu'on dit non, c'est hué, si on dit oui, ça va, donc je vais vous donc, dire... vaut mieux dire oui. Non, parce que là, je, vais pas aller me, je, vais pas, je vais pas vous dire oui, je vais vous dire qu'est-ce que vous attendez de la première instance, qu'est-ce que vous en attendez, pourquoi faire, avec quel magistrat, quel type de contentieux, donc quand vous avez déjà répondu à cette question le reste va venir en conséquence. Parce que si vous décidez de revoir l'organisation, de revoir les juridictions spécialisées, d'avoir de, des magistrats spécialisés, le reste va couler de source. Parce que souvent, moi, ça m'est arrivé de rouvrir certaines juridictions ou d'enfermer d'autres, mais je laissais aux chefs... Surtout d'enfermer. Non, parce que je laisse au chef de juridiction, je leur disais, voilà sur l'organisation, vous me direz, en fonction de la nature du contentieux, du bassin de territoire. Par exemple, on était allé à Briançon et Gap, c'est un ter territoire très inaccessible, il n'y a pas de transport, c'est euh, compliqué. Donc, on a, au contraire, on en a rajouté. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas de dire on ouvre, on n'ouvre pas, on augmente, on n'augmente pas. C'est quelle est votre vision de la justice Moi, je vous ai dit la mienne sur l'organisation, sur la spécialisation, sur la formation, sur l'aide au magistrats pour remplacer la solitude. Donc, une fois que vous avez fait ça, et la nature des contentieux, le droit de la consommation, avant, c'était le yaourt périmé, Aujourd'hui, c'est des fraudes énormes. Et donc, avec une législation européenne, ça ne peut plus être du tribunal d'instance. Donc, c'est pour ça que je dis, quel est votre objectif Et après, vous adaptez l'organisation. Mais le tribunal d'instance, c'est un contentieux euh, de proximité, enfin, l'ex-tribunal d'instance, maintenant tribunal judiciaire avec les juges du contentieux et de la protection, c'est par nature de la proximité. Je pense, par exemple, aux tutelles et aux curatelles. Voilà, sujet euh, de, de, de proximité. On a besoin d'avoir un maillage territorial. Ouais. Et ce maillage territorial, il est cassé. Il est cassé parce que vous avez fermé des tribunaux de proximité. dont la Cour des comptes, je le rappelle, a conclu à l'efficacité. Vous le savez, le rapport à la Cour des comptes, La Cour des comptes n'est pas... Sur les tutels et curatels, justement, le tribunal d'instance... Non, mais, bah, je fais une précision. Port, Les tutelles et curatelles, c'était le tribunal d'instance. Le nombre d'escroqueries et de difficultés, et les abus de confiance, les abus de faiblesse sur les personnes âgées, ou les personnes en situation de handicap, ou les mineurs, c'est un véritable scandale d'État. Et l'autre sujet, je oui, le relis, c'est comme la protection de l'enfance. Moi, j'ai laissé la réforme de la protection de l'enfance, parce qu'on ne parle que des mineurs délinquants. La protection de l'enfance en France est un scandale d'État. Et ça, personne ne veut s'y intéresser, l'enfance maltraitée. Eh bah, ben c'est bon. C'est exactement Alors, pareil, a... c'est exactement pareil sur les personnes âgées, c'est un vrai sujet. Oui, donc j'y reviens, voilà. nous avons besoin d'un maillage territorial parce que c'est pas vrai qu'on va faire 70-80 km pour aller à son tribunal et à 36 mois pour avoir son audience parce qu'il manque de magistrats dans le domaine, donc mmh. il faut recruter des magistrats, il faut ouvrir des tribunaux euh, de mmh. proximité. Et pour ouvrir des tribunaux de proximité, il faut suffisamment de magistrats parce que là où c'est vrai, c'est que si vous laissez un tribunal ouvert dans un coin avec juste deux magistrats et quatre greffiers, bah, ça tourne pas c'est pas efficient et là la cour des comptes elle va arriver elle va dire ah ben non c'est vraiment n'importe quoi l'efficience de ce tribunal où il y a deux magistrats qui a greffier il suffit qu'il y en ait un qui soit en arrêt tribunal. maladie et le truc tourne plus Mais parce, parce qu'on qu va pas tous les jours au tribunal mais, mais sauf qu'il manque de magistrats et les gens ne vont pas au tribunal parce que c'est trop long parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas de décision et on, le, le serpent se mord la queue vous vous parce que le besoin de justice il est réel le besoin de justice il est réel et c'est pour ça que la cour des comptes la Cour des comptes, si elle avait fait une enquête sociologique euh, comme les enquêtes de victimation qui sont faites ah au pénal, elle, fait, elle se serait rendue compte c'est de... dans le rapport je mais... vous le laisse en partant mais je, je, je, vais, je vais le trouver y sur apporter. Internet. Il n'y a pas de souci. Je vous, je vous Sachant que je fais une précision méthodologique, la Cour des comptes n'est pas non plus l'alpha et l'oméga en termes de recommandations. Ah, bah non, vous vous en servez quand vous, quand vous ah voulez. Bah, hein. Quand ça va dans mon vous sens, vous... je le prends. Ah bah voilà. Ah bah, quand, eh bah, quand ça, bah ça va bah dans vous, mon vous, sens, évidemment. moi aussi. Évidemment. Sauf que l'efficience voilà. dont, dont, dont ils font, dont ils pointent dans leur rapport c'est le nombre de traitements de dossiers, etc. Mais aussi des, sur la éléments... satisfaction des justiciables. Ouais, c'est sa... dedans. Non, mais c'est pas vrai, parce que la ah, satisfaction, elle est, bah, est pas en vrai. berne. J'ai bah, tort, vous avez raison. On en sait bien. Exactement, Monsieur Hugo. On n'en serait pas là. Non, mais. On n'en serait pas là aujourd'hui en 2022 si ce que vous avez fait avait fonctionné. Mais parce qu'aujourd'hui, parce que effectivement, cette réforme de la carte judiciaire et l'organisation, elle est encore en décalage avec la carte administrative générale. Donc il faut, faut ouvrir des tribunaux. Des... Il faut revoir la On va y arriver, je suis sûr qu'on va tomber d'accord. Non, vous allez voir. Vous allez... Ah. Si vous réorganisez, vous allez voir. On a, on a proposé, nous on a fait un peu comme à la Révolution française, on a des tropismes, on est comme ça, Révolution française, c'est notre truc. On s'est dit qu'il fallait mettre une distance pour les services publics, une distance en, en minutes pour y accéder, moins de 30 minutes, il faut être à moins de 30 minutes d'une maternité, moins de 30 minutes d'un tribunal, etc. Et je pense que c'est comme ça qu'on doit revoir d'abord la carte judiciaire pour le contentieux de proximité. Mais... Tu tu Excusez-moi, le tribunal et la maternité, c'est pas le même euh, la même fonction. Hein. Ah, ça, je sais bien, ah. je suis au courant. Mais... Vous n'allez pas au tribunal tous les jours, donc il vaut mieux avoir un service ah, la maternité de maternité. Non plus. Le... Hein. Ben, ça peut. Enfin, ça dépend, parce fait. que vous avez des femmes tous les jours, voilà. Oui, mais des gens... enfin, le non, besoin de voulez... justice, il est mais... réel. Et les Moi, je suis là vous savez pour. Vous bien c'est Hugo. Bon, hein. Je sais bien, mais on était là. Il faut qu'on réponde aux besoins, c'est ça mais la fonction bien, du la... politique. Eh ben c est c est pas ce pas d'essayer de gérer des flux, de, de tarir le nombre de Monsieur dossiers. On n'est pas là pour ça. Quel est l'objectif de la justice C'est ça, et après, vous faites votre organisation. Donc, moi, j'ai mon objectif que je vous ai décrit, vous en avez un autre, et on voit l'organisation, puis on la confronte. Mais là, de dire on ouvre, on ferme, on rajoute, franchement... Mais c'est concret est, pour les gens. Est-ce qu'ils bah, vont avoir un tribunal bah ça, à la côté de chez eux C'est sûr c'est concret. Regardez, ah. regardez sur non, les... mais la politique, c'est concret. Mais... J'espère mais... que c'est concret, oui, sinon on n'en fait bah pas. Mais oui. justement, hein. c'est concret les gens veulent savoir ce que vous voulez faire qu'est ce que vous et en attendez ils vous demandent pas ils ne vous disent pas mettez des magistrats on discute après ils vous disent, quel est votre objectif sur la justice mais je viens je l'ai voilà. énoncé je pense qu'on l'a énoncé tout au long de, de, de, de ce débat quel est l'objectif c'est de pouvoir accéder au juges et qu'on ne puisse on nous n'évite pas pour tout mais Alors parce pour que tout. on va regarder qu'est ce que, qu fait, pour tous les qu'est ce qu'a fait michel lauma juste après vous elle a fait le décret Majindi. Alors, c'est un machin, c'est un gros mot, mais n'importe quel avocat, dit, hein, et là, il s'épanouit, il fait « Ah ouais, ce truc, ce machin, c'est quoi ce décret ?» Ça a été de dire « Si vous ne répondez pas en deux mois par lettre commandée, accusée réception, en double caricature, à, à peine en fait, en réalité, eh bien, vous ne pouvez plus aller en justice. On a créé plein de choses trappes. Et c'est d'ailleurs le principal contentieux dans les ordres où les gens se plaignent de leur avocat Hugo, parce qu'ils n'ont pas répondu dans alors, les délais, Hugo, parce que ça sert à ça, non, mais que Hugo, vous n'alliez pas devant la alors, justice. Hugo, Et ça, c'est un scandale. Est-ce que vous êtes d'accord pour, dé, pour, pour oui, abolir oui, le elle, décret majundi C'est -ce concret. Hugo, -ce que vous... Avez, donc, vous, il faut accéder au juge tout le temps, pour bah, tout. Quand on... Oui Pour tout. Oui Moi, je trouve que c'est un puits sans fond. Mais je vais aller au-delà. Quand on veut pouvoir aussi ne pas accéder au juge et se mettre d'accord l'un envers l'autre, faire une conciliation, il faut le rendre possible, y compris ah, pas que le juge le demande. Donc vous nuancez. Vous commencez à mais nuancer. Mais je, je nuance pas voilà, du là tout. Là on nuance. J'ai défendu ça par amendement et c'est dans le livret euh, thématique sur la justice que je recommande à tout, à tout le monde. Je non mais vous dites pour dire. tout mais pour non, tout non. mais et et pas mais ah. et et je veux que les gens qui pensent pouvoir se mettre d'accord par une conciliation, voilà. ils aient une oui. procédure gratuite avec un conciliateur correctement rémunéré sans accès au juge. Oui, voilà. Donc, c'est donc bien pas, ce que je, je dis. Je ne suis pas pour obliger aux gens d'aller devant mais le non, juge. Il faut je mettre, mettre des juges pour que tout le monde ait accès aux je juges. Veux, on parle en termes de droit. Je veux qu'ils aient le droit d'accéder <rire> à leurs juges. C'est ça, ça l'objectif politique qu'on se fixe. C'est ça l'objectif. Et pour ça, il faut au moins deux fois plus de magistrats. Et donc, il faut revoir la formation et le nombre d'écoles de formation. On, il faut qu'il y ait des antennes non, de l'école nationale de non, la magistrature. Mais les les, les syndicats magistrats ne veulent pas qu'il y ait un accès aux juges pour tout, tout le temps. Mais pourquoi ils ne veulent pas ça D'ailleurs, ça dépend lesquels les juges. Je ne vais ah pas non, me positionner vis-à-vis -vis des syndicats de de magistrats. Moi, je peux me positionner tous. Je ne sais pas qui sont les magistrats qui vous ont demandé de mettre des magistrats pour tout. Je ne donnerai pas de nom. mais parce ce que vous les avez pas. Je... Non, non, non. <rire> si je les ai. Mais... Ce que je veux, ce que je veux dire, c'est que beaucoup de magistrats, de chefs de cour, de chefs de juridiction, etc. Qu'est-ce qu'ils disent Ils disent écoutez, si vous nous permettez l'accès à tout, tout le monde, tout le temps, euh, moi, je vais avoir une pile de dossiers encore plus grande. J'ai que autant de magistrats, mes délais, ça ne va plus être trois mois, ça va être neuf mois, dix mois, etc. Donc c'est la double équation qu'il faut qu'il faut qu'il faut réussir à obtenir. Justement, eux, ils disent, il faut revoir cet accès aux juges. Et ceux de non, droite, ils disent ça, et non, puis les on... autres, ils disent pas ça. Ils disent ce que je suis en train de raconter. Alors, et les syndicats de magistrats de ce... droite, ils droit en moi. Et les autres, ils ont signé une tribune à plus de 6 000, ils ont manifesté en décembre dernier, oui, donc j'ai la faiblesse de croire que le constat qu et les préconisations demandé. que nous faisons Hugo, sont les bonnes et sont raccord avec les aspirations Hugo, à la fois du corps judiciaire et du pays. Oui, mais ce n'est pas ce qu'ils ont demandé. C'est pour ça que je vous dis ça. Et ce pas, ils n'ont pas demandé des magistrats à tout va. Ils vous disent sur le contentieux, il faut le voir, en raison de l'engorgement, parce qu'ils disent tous les contentieux se, volent, se valent, donc ça n'est plus possible. Et sur l'augmentation des nombres de magistrats, oui, pour écluser le stock, mais ils vous demandent des assistants. Pas des... Moi, je trouve que c'est pas le bon mot. Il faut des juristes auprès d'eux pour rompre euh, l'isolement. Des collègues, il leur faut des collègues. Des on collègues. Pareil. Les camarades. On, a, on en revient. Mais c'est bien, on a vraiment un désaccord. Hein, vous avez bien vu. Hein, c'est pas ah, la ça, même chose qu'on propose. Sur ce sujet, bien sûr. <rire> Parfait. Alors on va doucement se diriger vers la fin. Euh, on m'a chargé vous inquiétez pas, vous n'allez dire... pas être blâmé si vous êtes d'accord avec moi. Hein. Non, non, je sais, je sais. <rire> enfin, j'espère. On m'a chargé de vous dire qu'on a bien eu les questions, qu'on n'aura pas le temps du coup de les ah. lire, mais qu'on fera un retour en vidéo. Ah, tu auras du travail, Hugo. <rire> Donc on a vu un petit peu, alors le, le titre de la conférence, c'est « Quelle perspective de réforme pour la justice ?» Donc là, on a vu à peu près les, les, les points de vue de, de chacun. Je voulais juste rappeler que sur un jugement de divorce au tribunal de Bobigny, c'est deux ans d'attente. Une question sur l'aide sociale des mineurs, c'est long, c'est 18 mois. Et pour les prud'hommes, dans certains conseils prud'homo, c'est trois ans. Donc euh, voilà, c'était pour vous dire à peu près pour les juifs. Non, mais bah justement, sur les prud'hommes, c'est pas l'accès aux juges. Ce n'est pas l'accès au juge. C'est que les tribunaux... Non, mais les tribunaux, c'est des conseils de prud'hommes, oui. ce n'est pas des magistrats. Oui, d'accord, mais ils, sont, ils ont la fonction de juger, quand même. Eh ben, bien bon. sûr. Ah, oui, okay, mais dans ce cas-là, non, mais on peut, on peut discuter des, des conseils de prud'hommes. que mais... prenons les prud'hommes. Voilà. Prenons, prenons cet exemple-là. Le sens de l'histoire récente, a, tout a été fait pour faire en sorte qu'on complexifie le fait de faire une procédure de prud'hommes. Le, le délai pour lequel vous pouvait saisir les prud'hommes a été raccourci. Il y a les barèmes, il y a la on a tout fait pour qu pas, que les gens n'aillent pas devant les prud'hommes. Donc on a fermé le robinet, oui, on a ça, ça, fermé ça, le robinet ça, comme ce n'est pas permis, et pourtant, et pourtant il y a quand même trois ans de délai. Non mais c'est qu'à la fin, qu'est-ce qui se passe C'est que les gens n'ont pas accès à la justice. Oui, ça, ils se font avoir dans le rapport de force qu'ils ont avec leur employeur, et ils n'ont plus que les yeux pour Sur pleurer. Justice, et à la fin, mal. ils n'ont plus confiance dans les institutions, non, ils n'ont là... plus confiance dans leur pays. Oui, et ils se disent que c'est toujours pareil. Non, mais là, franchement... C'est pas très honnête parce que vous mélangez tout. Sur les mmh. conseils Prud'homme, on peut évidemment voir aussi et parler des difficultés. Bah, si c'est comme les tribunaux de commerce, on est les tribunaux de commerce, les conseils de Prud'homme, prud on est sur encore un autre sujet. Vous le savez bien. C'est pas la même organisation, voilà. mais on y mais... consacre aussi des moyens, oui, des lieux et des moyens, des gens qu'on indemnise, Alors, des conseillers Prud'homme. Bah, on pourrait en augmenter pour les augmenter. On a parlé du judiciaire juridictionnelle. Oui. Donc voilà. là, si vous voulez qu'on parle des conseils ou au tribunal de commerce, ah, on importe, est encore sur Le tribunal voilà. des affaires sociales, n'importe oui. lequel, oui. Sur, bah voilà. celui bah, que vous, vous voulez... Ça, euh, affaires sociales, là c'est un carnage. Bah oui, bah, sur euh... les accidents du travail ou autres, on a un vrai sujet. Voilà. Pareil, les délais, les délais quand vous n'êtes pas... Vous êtes le tribunal de l'incapacité, quand vous n'êtes pas d'accord mmh. avec la décision qui a été prise oui. par la MDPH, il faut lever tout. À Marseille, ils ont oui. pareil, ils ont deux ans ou deux ans et demi oui, de délai, je... Sauf que derrière.. C'est des, des, des, des indemnités que vous pourriez percevoir bah, au titre de, de votre handicap. Et, si les, et les accidents du travail, c'est exactement pareil. Pareil. Voilà. Bon, là, on est en ça. Pareil. Comment ça se termine tout. souvent On dit, allez, transaction avec les assurances, sauf que vous, ayez, vous ne pouvez pas défendre votre préjudice. C'est quand même honteux. Et là, c'est la loi du plus fort. Mais donc, il faut des moyens, et des magistrats, oui, et des lieux. Non, enfin, je veux dire, non mais oh, là, c'est l'organisation. Thème par thème, revoir. on en vient à la conclusion que le programme l'avenir en commun est livré thématique sur la justice et le plus élaboré, le musée ah. <rire> etc. Je suis désolé alors Vous auriez juste... pu être... Non mais, eh. alors Hugo... Eh. J'ai bon le droit d'avoir raison Hugo. quand même Non, non, bon acrobate Vous auriez dû aller au Cirque du Soleil, hein Bon acrobate voilà. wow. Alors, il reste deux minutes... C'est très beau coup. le Cirque du Soleil, Exactement. franchement, moi je recommande à qui veut, c'est de haute voltige par ailleurs, c'est très, très beau. Il reste deux minutes, peut-être un mot pour conclure d'abord Madame Dati, puis après euh, Hugo. Oh bah c'est sympa, oh, hein franchement, je pensais que vous étiez généreux, accueillant, chaleureux. D'abord j'ai été ravie de pouvoir débattre avec Hugo. Alors, on était, je suis j'ai été ravie de pouvoir débattre avec Hugo quand même j'ai quelques amis chez vous malgré, malgré tout et puis qu'est-ce que ça démontre ça démontre une vitalité démocratique. Ça démontre qu'il y a des choses qu'on doit encore travailler, sur lesquelles on peut trouver un accord ou avoir des désaccords, mais au moins on argumente. C'est pas binaire, c'est oui, non. Euh, un fait divers, on a un commentaire, on n'a pas parlé de, ce qui, passé, de ce qui s'est passé à Fresnes, mais moi, le, le côté binaire, oui, non, euh, c'est comme si, c'est comme ça, franchement, ça ne génère que de la frustration mais aussi du désintérêt pour les Français d'aller voter. Et donc, je trouve que ce type de débat, eh ben, ça suscite de l'intérêt, que ce soit pour vous ou pour nous, mais en tout cas, ça suscite de l'intérêt sur l'engagement politique et l'engagement citoyen. Et pour ça, je vous remercie de m'avoir invité. Voilà. Merci. Merci d'avoir accepté le, le débat aussi et, et, et la confrontation. Et pour moi, il y avait un, un, intérêt, euh, un intérêt particulier, c'est que beaucoup de choses qui ont été initiées par les gouvernements de droite sont reprises aujourd'hui par, par la Macronie comme étant les, les, les, les points de départ de réflexion ils ont, ils ont pris le code de, de justice des mineurs et pas pénal j'ai bien, bien retenu et ils en ont fait un code de justice pénal des mineurs mais sauf qu'à la fin je, je désolé c'est pas vous directement mais vos amis politiques à l'Assemblée nationale étaient contents, heureux alors ils trouvaient que c'était un problème parce qu'on n'avait pas changé l'âge de la majorité pénale. Et d'ailleurs si vous vouliez changer l'âge de la majorité, c'est toujours dans les programmes de droite, ça n'a pas changé, la droite est toujours de droite, enfin j'espère, sinon euh, tout fout le camp, sinon il ne reste plus que Macron quoi Ah, le. le simplement, euh, Hugo, là-dessus, c'est pas vrai, parce que sur la, ma la majorité pénale, je ne veux pas y toucher. Ah bon, parce que parfait. si vous touchez à la majorité pénale, vous touchez à la majorité civile. La responsabilité pénale, c'est autre chose. La majorité pénale, c'est encore un concept différent. Ce sont deux euh, critères différents. Il y a une majorité pénale, il euh, y a une responsabilité pénale, en Europe, la majorité est à 18 ans, mais en Europe, il y a une moyenne alors, entre 13 et 14, 14 ans. ans ouais. voilà. Et ça ne veut pas dire qu'à 14 ans, on va en prison, c'est une responsabilité pénale. Et là où je rejoins... Et, euh, d'ailleurs moi je ne suis pas favorable à l'encadrement militaire des mineurs délinquants je n'y suis pas favorable Non, moi, je, je suis ravi parce que euh, ce débat vraiment je vais l'utiliser et je vais me permettre de vous citer ah à bah, l'assemblée nationale ouais. évidemment évidemment ah bah, quand mes sûr. collègues de droite iront trop loin je leur dirai :« mais attendez euh, madame dati garde des sceaux a ah, pas du tout dit ça je sais elle était devant moi ah euh, non, non moi je ne suis pas favorable c'est pas le rôle euh, des militaires et quel est le statut de ces mineurs C est, c est, enfin, on va mettre sous l'armée euh, des mineurs enfin, moi j'aimerais bien qu'on s'intéresse un peu à l'enfance maltraitée et la protection de l'enfance ça ça sera un sujet on va terminer sur une note positive et, de, et constructive de, de convergence euh, je, je, je, je, je crois que c'était un, un bel exercice et qu'on on était sur des choses concrètes de fond et des visions opposées j'ai pris beaucoup de plaisir à ce débat C'est oh, un plaisir partagé euh, et, constat et partagé, que... plaisir partagé J'espère que vous aussi ça vous aura plu d'assister à, à ce débat et j'espère que vous suivrez ces thématiques-là à l'Assemblée nationale parce qu'ils vont revenir à la charge, du pont moretti à sa réforme de la carte judiciaire, ils veulent revenir sur les questions, les mineurs délinquants encadrés par les militaires, encore des horreurs comme c'est pas permis, donc il va falloir être, être, être fort sur ces, sur ces convictions, savoir pourquoi on les défend et continuer de les défendre avec ardeur et je compte sur vous toutes et, et vous tous. Merci. Et merci à Julie qui s'est retrouvée là, entre nous deux. Euh, Ce n'était pas, pas un exercice facile.